Euh, bonsoir tout le monde, euh, c'est un peu c'est un peu vrai tout ce qu'on vient d'entendre et de tout, tout à l'heure on échangeait avec la régie euh, d'origine québécoise d'ailleurs qui a un, un mot sympa, je, je disais il faudrait peut-être leur, leur changer de nom finalement aux insectes, c'est comme les rats par exemple, les rats il euh, faudrait presque faudrait les appeler autrement, euh, des, on a des mots comme ça est, on est, est, qui, qui sont gravés dans l'inconscient collectif, alors les Québécois disent bibit les bébêtes c'est peut-être plus sympa, alors, ça détendrait peut-être un peu. Euh, mais en fait, euh, normalement, si, si vous me suivez bien ce soir, je vais je, je vous emmener peut-être dans des chemins de traverse et peut-être que vous verrez pas forcément, en tout cas vous saurez que les insectes ça ne veut pas dire grand chose et que euh, finalement les insectes ça ne veut, d'ailleurs ça ne veut strictement rien dire, ça ne représente rien de, de particulier ou alors des des millions et de, de millions de formes et de mœurs euh, alors je fais d'habitude euh, enfin le, le, le plus, je passe le plus clair de mon temps à écrire des livres et ce qui est important à voir c'est qu'il y a des couleurs c'est des livres qui sont faits pour attirer le regard attirer les gens attirer les gens qui sont pas forcément fans d'insectes et moi ce qui me plaît beaucoup c'est de, de faire le lien entre les scientifiques et le grand public surtout le grand public qui les trouve moches euh, il y en a encore, je le sais, qui les tuent pour un oui, pour un non, ou qui n'y font pas du tout attention et qui ont l'impression qu'ils pourraient vivre sans les insectes. Et on a envie de penser que ce serait difficile de vivre sans les insectes, ou ce serait une vie moins confortable, en tout cas. Euh, alors, j'aurais pu l'appeler un peu euh, n'importe comment, voyage en monde insectes, à la découverte des insectes, ou à les insectes. Euh... Et puis là, euh, avant d'avancer, est-ce qu'il y, a... y a quelque chose qui vous... Tout va bien Vous êtes bien installé Il n'y a rien qui vous ennuie Il n'y a, il y a pas... rien de vous choque Vous n'avez pas... pas de... Non. rien de spécial bah, vous... Je sais pas. Comment C'est Une ah. araignée. Ah oui, c'est une araignée. Mince. Alors, bon, donc il y a déjà des spécialistes dans la salle. Ça, j'aime moins. Parce que du coup, ça veut dire que je ne suis plus le seul entomologiste Et Monsieur Merci a évidemment remarqué que ce truc-là n'était pas du tout un, un insecte. Alors vraiment, on n'avait rien à voir. En tout cas, quand on prend une loupe et qu'on s'y intéresse, euh, effectivement, voilà, ça, ça, là, là, d'accord. Là, là, voilà, là, ça, c'est un insecte. Le travail des entomologistes, c'est le terme... Euh, euh, qui désigne les spécialistes des insectes, alors que cette bête-là est un arachnide, et donc c'est le travail des arachnologues, et un arachnologue ne connaît évidemment pas forcément les insectes, et vice-versa. Alors je vous ai un peu enduit d'erreur pour ceux qui savaient que les insectes adultes euh, ont six pattes, sont les seuls animaux au monde lorsqu'ils sont adultes, enfin font partie des animaux qui ont six pattes, n'en ont jamais plus, jamais moins, quand ils sont adultes, parce que quand ils sont enfants, c'est encore autre chose. Et cette araignée, vous le voyez, elle a deux pattes comme ça, collées à l'avant, et elle a bien huit pattes. Elle n'a pas d'ailes, pas d'antennes, etc. Bon, regardez, voilà les insectes. Et c'est vrai que parmi les petites bêtes, ce sont les seuls à avoir développé les ailes. Et c'est en plus des organes complètement nouveaux. Les ailes, ce pas des pattes qui se sont transformées en ailes. C'est orga quatre organes, parce que la plupart des insectes, enfin, ils ont tous eu quatre ailes, et puis certains n'en ont plus que deux. Voilà, mais ce sera ma seule minute biologie, taxonomie, classification, parce que ce c'est pas très très important, vous n'êtes pas là pour travailler au muséum, donc c'est pas très grave, ce sont des petites bêtes, nous on les appelle des petites bêtes, qu'ils soient araignées ou insectes, mais c'est vrai, en tout cas je connais un peu mieux les insectes que les arachnides. Euh, et puis ce soir je vais vous inviter à faire un pas de côté, c'est vrai que parfois je peux vous dire quelque chose, qui, voilà, j'essaye de faire un pas de côté, mais ce pas de côté m'a pris beaucoup de temps, a pris euh, voilà, presque plus de 20 ans, et du coup, euh, pas vous n'allez pas forcément le faire ce soir, mais ça peut, puisque les temps changent. Alors, il euh, y a une petite loi avant de, pour, pendant cette conférence, <coughs> avec quatre articles. Le premier, c'est « On peut dormir », parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on est là pour 3-4 heures, donc du coup, vous faites une pause quand vous voulez. Non, je plaisante, on a un rendez-vous à 21h, je crois. <coughs> en tout cas, vous pouvez dormir. Euh, deuxième article, vous pouvez papillonner, alors papillonner ça veut dire euh, faire comme ça, vous voyez comme les papillons, ils volent un peu, on a l'impression qu'ils volent un peu n'importe comment, et en fait c'est incroyablement précis. Euh, mais comme vous êtes des mammifères, on est assez routinier, je sais que personne ne changera de place, et puis si vous devez partir avant la fin, vous partez, sans aucun souci. Vous pouvez compléter ce que je raconte, surtout s'il y a des spécialistes, et il y en a un au premier rang qui sait la différence entre les arachnides et les, et les insectes qui connaît la différence, euh, voilà, personne n'a la science infuse, et surtout pas moi, et puis surtout, quand vous voulez, vous pouvez me faire un petit signe, a priori je vous vois, vous pouvez me poser des questions, c'est vrai que, bon, peut-être que pour la caméra, ce sera mieux de... qu'il y ait des micros, mais voilà, je pourrais répéter la question en tout cas, n'hésitez pas, parce qu'il y a un truc qu'on pas... qu n'apprend pas trop à l'école, c'est que la seule question bête, c'est celle que l'on ne pose pas. On n'est pas trop habitué à dire des bêtises, quand on dit une bêtise, on n'a pas une bonne note, où on se fait moquer par les autres, mais ce soir, on va être tous euh, en empathie avec tout le monde. Et donc, euh, vous pouvez me poser toutes vos questions, n'importe quelle question. Et d'ailleurs, plus elle est bête, mieux je me porte, parce que ça me valorise. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi, si vous voulez poser une question bête. C'est vrai, je les adore, celles-là. Et j'en ai posé moi-même des, des tonnes et des tonnes. Euh, alors, je, comme on l'a dit en intro... <coughs> Vous voyez, parfois on a tendance à faire des généralités, à dire que les insectes, euh, les insectes nous embêtent, n'ont pas une bonne image, etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que les insectes euh, Alors, je l'ai souvent fait. C'est que je pose la question ben en fait, euh, ah oui, les insectes vous embêtent, lesquels vous embêtent Qui sont les insectes qui vous embêtent Je ne sais pas, par exemple. Voilà, okay, aucune originalité. Vous êtes vraiment comme des parisiens, les cafards, ou comme des... J'étais orléans, c'est pareil. Euh, bien sûr, vous me dites les guêpes, les moustiques, j'ai entendu les cafards. Vous avez des cafards les... les pucerons, les mouches. Pourquoi les mouches Le bruit. Le bruit. Ça berce pas vos siestes, des Non, non. non. ok. Se pose sur la peau. Oh, oh là là, c'est affreux. Euh, ok, donc là, je suis à peu près... Alors là, ce que vous me donnez comme nom, c'est des noms d'espèces. Et encore, quand on dit la mouche, je voudrais être un peu plus précis. A priori, il s'agit de la mouche domestique, c'est-à-dire l'espèce mouche domestique. Euh, donc, on est là, je ne sais pas, peut-être vous êtes à cinq espèces. Quoi d'autre, là, s'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas. Les cloportes, alors, <coughs> comment C'est sympa les cloportes, alors ah, vous voyez déjà on n'est pas d'accord, on est mal. Euh, les frelons, alors attendez, parce que je reviens juste sur les cloportes, je ne suis pas du tout spécialiste des crustacés, mais je suis ok pour les intégrer dans les espèces qui nous embêtent. Mais alors vraiment, ça, ils n'ont pas d'ailes, trop de pattes, rien à voir avec des insectes, mais je suis ok pour les prendre, les cloportes. Mais c'est vrai que je suis un peu comme vous, je les trouve sympas, les, les cloportes. Mais bon. Les frelons, ça alors, c'est bizarre. Bon, les frelons, ça c'est nouveau. Non, je rigole. Alors préparez-vous, il y a une troisième espèce qui est en train d'arriver, on va en reparler. Ok, les frelons, voilà, bon. Les punaises. Les mythes, alors les punaises, oui, oui, ça peut être... Alors vous voyez, parfois j'avais un, un petit compteur, et quand vous me dites les mouches, je pourrais appuyer, disons, 3-4 fois, parce qu'il y a, disons, 3-4 espèces qui nous embêtent, donc je suis quand même sympa, là j'entends les punaises, je pourrais appuyer 3-4 fois, parce qu'il y a 2-3 espèces, dont certaines qui essayent d'hiverner dans les maisons, et donc qui peuvent rentrer, et donc qui rentrent dans notre intégrité, et qu'on voit dans la maison, et là c'est... C'est souvent un peu. nos réactions sont souvent un peu disproportionnées, mais c'est normal, on n'est plus trop habitué à vivre avec ces petits animaux. Et puis, je ne sais pas, une autre encore. Les, pu les puces. Vous avez eu des puces C'est vous qui. Les... Ok, alors c'est pas des C'est des punaises délits. <rire> Euh, les puces, alors souvent les puces, on me dit les puces, et puis je dis mais vous avez déjà eu des puces, on me dit non. Vous voyez, c'est même l'idée de la puce qu'on n'aime pas. Ça c'est important, parce que c'est souvent aussi sur l'idée ou le concept qu'on se fait de l'insecte, mais en fait la puce de l'homme a quasiment disparu, enfin, la puce de l'homme moderne de notre espèce, qui s'appelle la puce des humains, disons, qui était une grande puce, on ne la voit quasiment plus, et souvent c'est que l'idée. Ensuite il y a les punaises lits. Tout à fait, dont certaines nous, nous, nous piquent, enfin, celles qui viennent vivre chez nous. Et vous voyez, ça c'est ma vie, c'est que dès qu'on sait que, là vous vivez un peu ma vie quand vous entendez tous ces mots, c'est que dès qu'on sait qu'on connaît les insectes, on nous dira ah, mais on ne nous parle que des insectes qui nous embêtent ». Donc je n'entends parler que des espèces que vous venez de me citer. On ne me parle jamais de l'antidie à manchette ou du cirque ceinturé, vous voyez, jamais, jamais, ça, jamais, parce qu'en fait, ils viennent jamais vous, vous embêter. Alors, je n'ai pas mis mon petit compteur, mais on va dire que vous, vous m'avez dit cité environ une dizaine d'espèces, je vous trouve plutôt détendu, je sais pas, c'est peut-être le... parce qu'on est, qu est jeudi soir, du coup, tout le monde est tranquille, alors c'est vrai qu'en général, en creusant un peu, on arrive à 20 espèces d'insectes. Et puis, quand on est vraiment énervé de l'insecte, vous voyez, on, vraiment, il y a des publics qui, qui, qui me balancent un paquet de noms. Et on est, pff, disons, max, j'étais à 40 espèces. Donc, si je fais une moyenne, en gros, en général, on me cite 30 espèces qui viennent parfois vous embêter. Et encore, quand on creuse, c'est quand, comment, combien de fois Ce n'est pas toujours beaucoup. C'est 30 espèces, et à ce moment-là, donc là, on parle d'espèces, et là, à ce moment-là, je vous demande OK, c'est 30 sur combien donc il y a combien d'espèces qui vivent à Quimper, en Bretagne, en France Alors je parle en France. On va rester en France. Alors la France, vous savez, c'est après la Loire-Atlantique, de l'autre côté, je ne sais pas si vous... Dont... Euh, je ne sais pas. Je n'ouvre pas le sujet. Évidemment. Euh, en France, il y a combien Donc c'est 30 sur combien Parce que si je pose la question, même quand on est à Nice, on va me parler des guêpes. Je crois que dans le sud, ils ont encore plus d'insectes, de... parfois différents. Différents. Donc est-ce qu'il y a combien de... Est-ce que vous avez une idée C'est combien... 30 sur combien, quoi Vous êtes a priori allés à l'école, je vois que vous êtes tous à peu près... Quelques milliers. Il y a combien d'insectes qui vivent dans votre pays En France métropolitaine. Plusieurs centaines. Combien 250 000. D'accord. En fait, donc personne n'est allé à l'école, finalement. Je cherchais des gens... Euh... Alors les jeunes d'aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus d'éducation à l'environnement aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, souvent quand je suis avec des jeunes, ils me connaissent plus ou moins le chiffre. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de commun. Alors pour vous donner aussi des choses à comparer, des oiseaux en France, il y a environ 400 espèces. Les mammifères, c'est environ 120 ou 130. Voilà. Et les insectes, eux c'est en France métropolitaine, juste en France, c'est 50 000 espèces. Alors j'ai entendu 70 000, vous n'étiez pas loin. Peut-être qu'il y aura 70 000. Alors on en a découvert, euh, identifié, on a donné des noms sur euh, environ euh, 30 000, 35 000. Euh, euh, oui, et on soupçonne, ça va, ça va assez vite, surtout chez les tout petits insectes. Et on dit en gros peut-être qu'il y a 50 000 espèces d'insectes qui vivent en France. Donc du coup. Vous êtes en train de me parler de 30, disons, environ 30 sur 50 000. Déjà, vous voyez que l'échantillonnage est vraiment bof. C'est vraiment bof, en tout cas, de dire les insectes. C'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'en plus, euh, nous, on connaît tous les autres... Les 49 900 Et en fait, euh, ben on court tous après dans la nature quand on aime les insectes parce qu'on on a, on a, on rêve de les croiser, de les voir, de, de, de mieux connaître leur vie parce que les autres ne nous embêtent pas. Et d'ailleurs, même les frelons, on leur court après parce qu'en dehors de leur nid, ils ne nous embêtent pas. Je vais revenir là-dessus. Alors ce petit sigle, c'est pour dire que du coup, de dire les insectes sont ennuyeux ou les insectes se suivent, ben c'est un petit peu un, un biais de raisonnement, c'est un peu notre cerveau qui... Alors certes, il n'a pas les chiffres, mais vous voyez, faire des, faire des généralités à partir de 30 sur 50 000, c'est impossible. Je vais revenir là-dessus. Pardon. Et là, je vous emmène encore un peu plus loin, et tout de suite d'ailleurs, dès à présent, on a à peine, on est à peine chaud, et je vous dis, mais chacun d'eux, c'est-à-dire, toutes les guêpes vous, ont, vous embêtent Toutes les guêpes de France Tous les moustiques de France tous les. Regardez par exemple, alors je vois qu'il y a des, des, quelques cheveux gris comme moi dans la salle, voire blancs. Du coup, vous devez connaître cet insecte. Comment ouais, C'est vrai qu'il y a des jeunes maintenant, ça y est, la nature, ça y est. Ok, donc même le jeune connaît encore cet, cet insecte qui est arrivé avec, On a fait venir des pommes de terre d'Amérique du Sud. Et avec ces pommes de terre, on a fait venir des... Ok. Et donc là, euh, ben voilà, vous êtes un peu. c'est vrai qu'il est facile à reconnaître. C'est un des rares insectes où quand on le voit, on peut dire c'est un dorifore Parce qu'en fait, vous, vous imaginez les 50 000 espèces, c'est très compliqué. Il n'y a que des spécialistes qui connaissent les... Et encore, pas les 50 000 espèces, mais qui connaissent leur groupe euh, parce que il y a tellement d'espèces d'insectes que les entomologistes se spécialisent. Donc ils vont non pas se spécialiser dans les papillons, ils vont se spécialiser dans une famille de papillons, voire un genre de papillons Uniquement, et passer leur vie. Et à la limite, vous leur, vous leur montrez un autre papillon d'une autre famille ou d'un autre genre, ils disent « je ne sais pas ce que c'est, voilà, je ne suis pas un spécialiste ». C'est absolument incroyable. Donc de, de pouvoir donner un nom, d'être sûr que c'est un insecte, c'est très très rare. Ça se compte sur les doigts de la main, les espèces pour lesquelles on peut dire « c'est telle espèce ». Donc c'est bien un doryphore. En revanche, celui-là, je l'ai bien connu, il s'appelait Edmond. Euh, il était belge, parce que, alors là vous le voyez sur le côté, mais vous le voyez pas, mais c'est ce que le, le format ne le permet pas, mais c'est sur un site belge qui s'appelle entomar.be, que je vous invite à visiter, et qui propose des photos magnifiques d'insectes. C'est un site belge. Donc ce doryphore était belge. Il est mort depuis bien longtemps parce que ça ne vit pas très longtemps les insectes, ça vit quelques jours, quelques semaines, disons, parfois quelques années quand même, quelques mois, quelques années, disons quelques semaines, en tout cas quand ils sont adultes, comme ici, parce qu'ils ont une vie aussi de larvaire, à l'état de larve d'enfant. Et cet Edmond est mort il y a bien longtemps, et ce, cet Edmond ne vous a pas, il n'a même pas reniflé le quart du début d'une de vos pommes de terre, il, voilà, il a été complètement inoffensif pour vous, et pourtant, en le voyant, c'est sûr que vous dites, tiens, c'est un fort et vous êtes prêt parfois, à sortir la sulfateuse, alors que celui-là ne vous a rien fait. Alors, je vous prends un autre exemple, euh, un peu plus proche de vous, voilà, donc là, c'est le signe pour dire qu'on est un peu <coughs> biaisé, je vais y revenir. Et là, quand je vous montre cette photo, vous me dites une guêpe et vous vous dites que c'est un insecte qui, qui fait quoi Qui pique. Alors vous voyez, de dire c'est un insecte qui pique, c'est ça qui est, qui est incroyable, mais j'ai mis un temps fou. C'est complètement faux en fait. Ça paraît instinctivement évidemment. Vous, vous avez l'impression que ce que vous dites est exact. Mais cette euh, guêpe, comme Edmond, elle s'appelait Maude, elle est morte depuis bien longtemps, ça vit environ 4 semaines, une, une guêpe quand elle est adulte. Euh, et elle n'a pas piqué le début, elle a, elle a même piqué personne. Alors, déjà, pas dans cette salle, puisque je vous, elle est toujours belge, toujours du site Antomar. Et alors, surtout pas dans cette salle, et même en Belgique, je sais, on me l'a dit, de source sûre, elle n'a piqué personne. Et en fait, quand vous la voyez, vous avez ce qu'on appelle. Un biais de stigmatisation, de, dit de stéréotype. En fait, vous avez inclus toutes les guêpes à partir d'anecdotes que vous avez entendues ou que vous avez vous-même vécues. Je vous la fais avec des humains. J'arrive en Bretagne, dans le premier café, le ou la serveuse est désagréable. Est-ce que je vais en conclure que tous les Bretons sont désagréables Ce serait moche. Vous voyez, on essaye de plus faire ça. Vous êtes dans le métro à Paris, un homme ou une femme bleue vous vole votre portefeuille. Est-ce que vous dites que les bleus sont des voleurs On essaye de plus le faire. En ce moment, c'est vrai que l'actualité, bon, c'est un peu chaud. Mais on essaye de ne plus faire, c'est-à-dire de stigmatiser toute une population à partir d'anecdotes, à partir d'individus. Je vous donne un autre exemple. Je me suis déjà fait mordre par un, un ou une homo sapiens. Ça m'est déjà arrivé. Je sais que ça peut mordre hyper fort. C'était quand on était jeune, tout ça, mais ça peut vraiment, ça peut voir découper un doigt. Est-ce que quand vous êtes rentré dans la salle, je me suis dit, oh là là, des mordants et des mordantes. Oh là là, non, oh là là, j'ai la trouille. Et bien c'est comme ça qu'on raisonne avec les animaux non humains, dont les insectes, puisque ce sont bien sûr des animaux non humains. C'est comme ça qu'on désigne les autres animaux ou des animaux non humains, parce que si on dit les hommes et les animaux, bah, ça nous exclut des animaux. Et donc c'est comme ça qu'on raisonne, c'est en fait... Ça a déjà, mais bon, c'est normal, on a des biais de raisonnement, je vais y revenir, on est un peu biaisé dans nos raisonnements, et puis euh, on a eu déjà du mal, et on a encore du mal, à, se, à ne pas stigmatiser, y compris au sein de notre propre espèce. Alors évidemment, quand c'est plus la même espèce, et quand c'est une espèce d'une culture un peu plus éloignée que les mammifères que nous sommes, ou les oiseaux qui sont un peu plus proches de nous. Donc une culture éloignée que sont les insectes, bah, c'est encore plus difficile, évidemment. Mais pourtant, cet insecte-là n'a jamais piqué personne. Et d'ailleurs, vous auriez pu vous approcher, elle ne vous aurait pas piqué. Et pourtant, le jour où votre voisin ou votre voisine vous dit « j'ai un nid de guêpe, je vais le détruire », ni une ni deux, wow. « waouh, yes, super, génial, oui, qu'est-ce que tu veux Tu veux que je participe Tu veux que je t'aide ?» alors que pourtant, aucune d'entre elles ne vous, a, ne, vous aurait, ne vous a ennuyé souvent. Parce que finalement, si je creuse cette histoire de guêpes, ceux qui m'ont dit tout à l'heure, oui, je me suis fait piquer, les guêpes m'embêtent, je suis, je, suis je suis vraiment complètement euh, moyen, je me suis fait piquer quelques fois dans la vie. Certes, c'est désagréable, bien sûr, c'est désagréable, mais en fait, il vous est arrivé une anecdote avec un individu, ou une individu plutôt, parce que c'est que les filles qui ont des dards avec une individu insecte. C'est là où vraiment je vous demande de faire un pas de côté, c'est compliqué, je sais. On a déjà même du mal à le faire avec des renards, par exemple, où on stigmatise toute une population en disant qu'ils sont nuisibles, ce qui n'a aucun sens. Tous les renards de Bretagne ne sont pas nuisibles, ne mangent pas des poules. Mais on continue à le faire avec des animaux vraiment très proches de nous, qui, qui, euh, euh, qui sont sensibles, etc. Alors bien sûr, c'est compliqué de le faire avec les... Voilà. Mais moi, mon sujet, c'est les insectes, et les insectes comme les renards sont des individus, des autres animaux vivants, qui ressentent, en tout cas, bien sûr le renard et les insectes, on est en train de le montrer de plus en plus, qui ressentent la douleur, en tout cas qui ont envie de vivre, et qui ont même une, une vision subjective de la vie. Et donc on est un peu biaisé, et ça c'est un truc qui m'a vraiment sauvé, parce que je faisais des livres, Je, je continue j'ai commencé à faire des livres sur les idées reçues autour de la nature, et d'ailleurs, un, un de mes premiers livres s'appelait « Toutes les bêtises sur la nature que les grands racontent aux enfants ». En gros, tout ce que vous racontez. Et moi aussi, avant. Peut-être que maintenant, ça évolue, mais je ne sais pas. Euh, quand on dit « Éteint la lumière, les moustiques vont rentrer ». Bon, je crois que... OK, on n'est pas encore tous euh, d'accord. Bon, je, je, je reviendrai là-dessus. Bon, on raconte plein de bêtises sur, les, sur la nature et les animaux. Et en fait, quand j'ai creusé le sujet, je me suis rendu compte, bah, c'est vrai, quand on, quand on sait plein de choses sur les insectes, on dira, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, quand on n'en a pas peur, quand on est OK pour s'approcher d'un frelon, etc. Les autres ne sont pas comme nous. Et du coup, j'ai creusé le sujet et j'ai plein plein de pistes. Alors il y a bien sûr le fait qu'on soit dans une culture très insectophobe et arachnophobe. On est dans une culture dans le monde, qui n'aime pas les insectes, qui les a écartés de nos vies. Donc vous, on, on est dans un bain culturel euh, très, très antipathique vis-à-vis -vis de, des insectes, et des araignées et d'autres animaux d'ailleurs. Et puis on a des biais de raisonnement aussi, notre cerveau bug un peu sur certaines choses, comme de surestimer les faibles probabilités, c'est-à-dire que cette bête-là, euh, se faire piquer par une bête, en fait, ça arrive très très peu. Ça, ça arrive très très peu. Et pourtant, on va euh, paniquer à chaque fois qu'on en voit une. Alors, c'est un sujet. Euh, donc, ce sont bien des individus qui nous entourent. J'avance, voilà. Comme ce... enfin, je ne vais pas vous donner le nom parce que vous allez l'oublier. Ou cette petite abeille sauvage, par exemple, c'est bien un individu unique euh, qui n'a eu qu'une vie dans sa vie. Voilà, celle-là. Appelons-la euh, Germaine. C'était Germaine, elle était unique au monde, voilà, comme chacun de nous dans cette salle. Et donc le sujet des biais cognitifs, il est passionnant. Euh, je, je, je suis content que ce soit en tout petit, parce que chaque, chaque petit euh, mot que vous voyez là, c'est un biais cognitif, c'est un biais de raisonnement. C'est-à-dire que notre cerveau fonctionne plutôt bien dans on va dire 75-80% du temps, et le reste du temps, il, il est un peu biaisé. Et tout ça, ce sont des biais cognitifs, il y en a plus de, 5, a plus de 150. C'est un sujet absolument passionnant. Et voilà, encore un, hein, je, je le répète, c'est de surestimer les faibles probabilités. Et quand on a peur d'un frelon, on surestime les faibles probabilités. Ça, c'est vraiment un des biais identifiés par les psychologues de notre, de notre cerveau. Parce qu'en fait, en voyant passer une guêpe, notre cerveau, idéalement, aurait dû enregistrer toutes les guêpes qui sont passées autour de nous toute l'année, voire depuis qu'on est né faire vite le calcul, on se fait piquer, une sur 10 millions, j'en sais rien, ou 100 000, ça dépend de, depuis quand vous vous êtes fait piquer ou pas, euh, il devrait dire, bon, ça va, c'est pas, pas quelque chose en tout cas de dangereux, ou en tout cas pas de risqué, surtout. C'est très peu risqué de se faire piquer par une guêpe. Il y a des moments où ça l'est, quand on est proche du nid, je vais y revenir, mais sinon, dans la vie, et pourtant, dès qu'il y a une guêpe qui arrive à la terrasse d'un café, ou, ou pendant un, un, un déjeuner, c'est un peu la panique. Et c'est un peu à cause de notre cerveau qui nous joue des tours. Alors, vous n'avez pas complètement tort. De la même façon que vous, vous pourriez me mordre si je vous embête, dans certaines circonstances, dans certaines circonstances, une guêpe peut vous piquer, ça peut arriver. Bien sûr, donc ça part de quelque chose. Mais ça part de quelque chose d'anecdotique. Donc, nous et les guêpes, alors dès qu'il y a ce truc-là dans le secteur... <coughs> Cette magnifique composition de papier, je ne sais pas si vous saviez, mais c'est les guêpes qui ont inventé le papier. Elles vont rogner du bois, le mélanger avec leur salive, et puis chaque petite ouvrière, chaque ouvrière, va étaler sa petite feuille de papier. C'est ça que vous voyez. Vous voyez les, les nids de guêpes, il y a plein de petites rayures comme ça. Et en fait, c'est chaque ouvrière a un accès du, de la cellulose du bois, la mélanger avec sa salive, et ensuite elle étale sa feuille de papier. Le nid Géb est fait en papier, et on a on s'est rendu compte que c'était un matériau assez Facile à obtenir, léger, assez résistant, etc. Alors, en revanche, ça ne survit pas à l'hiver, donc en ce moment, toutes les guêpes sont en train de mourir. Les nids sont abandonnés, ne seront jamais réutilisés. J'invite même à les laisser, parce que ça peut empêcher la réinstallation d'autres, comme des frelons à pâte jaune, par exemple, l'année d'après, puisque c'est ceux qu'on déteste le plus. Euh, donc, quand on est. Ben voilà, quand il y a quelque chose comme ça, parfois on fait cette chose complètement inutile. Alors, sauf, inutile, sauf pour Homo sapiens, qui se détend un petit peu. Vous voyez, psychologiquement, le... j'ai mis un piège. Mais alors sinon, ça sert strictement à rien, y compris les campagnes de piégeage de frelons asiatiques. Je ne sais pas si la mairie l'a fait, excusez-moi si la mairie l'a lancé aussi, mais ça ne sert strictement à rien. Et en plus, alors là, chance, j'ai pris cette photo, mais il n'y a, y a que... Alors, en plus, c'est le, le frelon jaune et noir, là. Il n'y a qu'une espèce, mais souvent, il y a plein, plein, plein d'espèces. Et il y a une étude récente qui vient de montrer que les pièges tuaient beaucoup plus d'insectes que les frelons eux-mêmes. D'autres insectes, puisque les frelons sont des chasseurs. Et puis, quand vraiment on est stressé, euh, voilà, on fait appel à, à, à ce genre de personnes. Alors que pour un... Ah oui, ça, c'est une, une autre notion. C'est pas facile pour moi... Parce que, bien sûr, tant qu'il y a des guêpes dans nos vies, il y a un risque, aussi faible soit-il, aussi proche de zéro soit-il, il y a un risque qui existe de se faire piquer par des guêpes. Donc, idéalement, si vraiment on veut que le risque soit zéro, on appalme la terre. Il nous faut plus de bêtes qui piquent. C'est sûr. Tant qu'il y en aura, il y aura... Et c'est vrai que quand même, et c'est grâce à ça qu'on sauve des vies, on a une propension à aller vers le risque zéro et à vouloir y aller. D'ailleurs, dans nos vies, on est déjà là-dedans, Mais ça sa ceinture de sécurité, enfin, on fait plein de choses pour ne pas mourir. Et ça, c'est une notion... Ben, voilà. Alors, Tout le monde a un peu son curseur, tout le monde met son curseur un peu où il veut, mais c'est vrai qu'on a quand même une proportion chez Sapiens à aller vers le risque zéro. On ne veut plus que les humains et les humaines meurent. Vous êtes d'accord Et du coup, ça, c'est vrai que... La guêpe, le frelon, ben ça peut être un souci pour quelqu'un qui veut vraiment que sa vie soit... qui ait zéro risque dans sa vie. Mais je vais revenir aussi sur, sur ça. Parce que cette propension-là, ça ne nous empêche pas de, de faire plein de choses très risquées. Pardon, voilà. Du coup, quand il y a cet insecte-là qui s'approche de nous... Bon, alors cette personne me connaît bien, je lui ai dit... Euh, c'est une de mes sœurs. Je lui ai dit « Bon, à trois, tu fais exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui, ce qui serait chouette de ne pas faire quand il y a une guêpe qui arrive, tu paniques, tu fais des gestes, etc. » Voilà. Et j'ai fait la photo. Donc cette guêpe peut être attirée parce qu'il y a des fruits. Ça peut être pour se nourrir elle, parce que l'adulte va manger du sucre. Alors que quand il y a de la viande, ça va être pour prendre un petit morceau et le rapporter à ses sœurs à l'intérieur du nid. Et donc souvent, c'est la panique. Alors je reviens sur les idées reçues. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que ça sert à rien de dire que de dire euh, « arrête, tu vas l'énerver », c'est complètement faux, ou il le... y a des gens qui disent encore un truc pareil ou... ?« Arrête, tu vas l'énerver ». Bon, OK. Je prends vos ricadements pour une espèce d'approbation. Euh, arrête, tu vas l'énerver. Comme si elle se disait. Alors qu'est-ce qui. Ouh, mais du nom, il me cherche celui-là. Du donc mais ou alors, je toi dis rien. Bon, alors je l'ai testé hein, ça. Je les ai, je les ai complètement. Je les ai régulièrement insultés. Je les ai traités d'abeilles, de mouches à merde, de punaises, de cicadelles vertes des prairies humides. J'aurais fait des doigts d'honneur, tout ce que vous voulez. J'ai fait des grands gestes. Il n'y a rien qui marche. Elle en a strictement rien à faire. Évidemment, si je fais un grand geste et que je la coince sous le bras comme elle a un dard, elle va s'en servir. Ça, C'est évident, il est à l'intérieur de son corps, à l'arrière. En revanche, quand une guêpe est hors du nid, par exemple un nid fermé ou un nid ouvert, quand elle est hors de son nid, elle n'est plus du tout sur le mode « je veux piquer, je veux défendre mon nid ». C'est fini. Elle a... Voilà, C'est vraiment pas de peau quand on se fait piquer par une guêpe, comme ça pour rien. Ça peut arriver aussi, parfois ça arrive, mais, mais ça arrive très rarement. Et puis surtout, euh, j'en profite pour dire que, est-ce qu'en rentrant là en septembre de vacances, ceux qui ne se sont pas fait piquer par des insectes vous ont dit oh, cet été, il n'y a aucune guêpe qui m'a embêté oh, oh, donc, On a été, il y avait zéro piqûre de frelons, hyper sympa les frelons, complètement inoffensifs, vraiment rien. Non. En revanche, quand une personne s'est piquée, ah ben, c'était sympa cet été, mais alors dis-donc, je me suis fait piquer. » Et là, du coup, ça y est, notre cerveau va « un, un guêpe, piqué, tout. piqué, Mais en fait, pour avoir une bonne étude, un début d'étude scientifique, il faudrait que tout le monde vous raconte les points positifs des insectes. Et là, vous auriez, en fait, votre cerveau aurait une vision un peu plus globale de ce qu'est la, la réalité de notre, de, du fait de côtoyer les insectes. Ben, en général, il ne se passe pas grand-chose. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup qui nous embêtent. Par rapport aux milliers, voire aux millions que vous côtoyez chaque été, il n'y en a pas beaucoup qui nous, qui nous embêtent. Donc quand elle sort de son nid, elle est plus sur le mode en gardienne. Alors ici, vous les voyez, là, ça c'est un nid qui ne sera jamais fermé. Ah oui, j'en profite pour vous rappeler que les guêpes font aussi des alvéoles. Hein, soi disant les abeilles, hein, mais les guêpes aussi font des alvéoles. C'est des hyménoptères, vous voyez. Les, les hyménoptères, c'est le... C'est le groupe d'insectes avec les fourmis, les abeilles et les guêpes. Elles sont assez cousines. Euh, vous voyez ici qu'il y a des gardiennes, donc le nid reste ouvert. Et ici, il y a des gardiennes à l'entrée du nid, qui est quelque part en bas. Et donc, celles-là ont effectivement la mission de défendre le nid. Et elles peuvent, dans ce cas-là, prendre un risque insensé, attaquer un grand singe comme ça, qui, qui va lui mettre une, une, une claque tout de suite. Donc, c'est quasiment un suicide. D'ailleurs, les abeilles se suicident en plus, puisque le, le dard reste coincé dans la peau. Donc c'est un suicide, c'est une espèce de kamikaze. En revanche, c'est moins grave pour, que pour les insectes qui ne sont pas sociaux, parce que si cet individu meurt, la reine, elle, est sauvée. C'est exactement comme les, comme les kamikazes pendant la Seconde Guerre mondiale. Banzai, gloire à l'empereur, ça veut dire. On se tue pour défendre le pays, et donc celles-là sont capables de se tuer, pour défendre, et ça permet de défendre la reine qui est à l'intérieur. Et donc du coup, à ce moment-là, oui, il y a des gardiennes promptes à vous piquer. Et encore, elles n'ont pas toutes le même, vous voyez, leur, leur leur degré de leur sensibilité, pas toujours la même. Par exemple, j'en sais rien, mais celle-là sera peut-être prompte à vous attaquer alors que vous êtes à 2 mètres, parce qu'elle est une guêpe un peu énervée, comme certaines d'entre nous, certains d'entre nous. Et puis celle-là, euh, vous laisserez approcher à un mètre le, le plus détendu. Quoi. Vous voyez, elle est quand même... voilà. En fait, ce que je vous raconte, j'insiste sur ce fait, le fait que l'individualité existe chez tous les autres animaux, y compris les insectes, bien sûr. Et donc, dans l'individualité, dans la façon d'être unique au monde, on a aussi son caractère. Et bien sûr, tous les insectes ont aussi chacun leur caractère. Et d'ailleurs, on sait aussi que... Euh, euh, chaque ruche a une culture, vous voyez, il y a des ruches qui font des trucs, et puis la ruche d'à côté qui font d'autres trucs, pas tout à fait pareil, exactement comme euh, ceux, les, les quimper et quimperroises, c'est comme ça qu'on dit, et puis ceux qui habitent la ville d'à côté, vous voyez, il y a des us et coutumes, y compris, évidemment, chez les animaux, dont l'humain, dont les insectes. Donc si vous vous approchez du nid, oui, là, elles sont en mission, je le défends. En revanche, si vous vous éloignez, si elles quittent le nid, elles ont un peu rendu, vous voyez, le, le, c'est un peu comme si on leur mettait un kit de soldat, le casque, une arme, voilà, tu défends, le, tu défends le nid. Et puis à un moment, bon, j'en peux plus de défendre le nid, est-ce que je peux aller chercher de la nourriture J'en ai marre de défendre le nid, ok, donc on rend le matériel, on prend sa petite besace, son petit panier en osier, et là on va chercher de la nourriture pour ses sœurs. Et là, dans ce cas-là, on n'est plus du tout, vous voyez, c'est pour ça qu'elles nous contournent, on a beau faire des grands gestes, ah, qu'est-ce qui m'empêche en fait, celui-là Enfin, je ne sais même pas si elle pense ça, mais. En tout cas, comment je vais faire pour l'éviter Moi, j'ai senti qu'il y avait du poisson, ou, du, ou de la viande, euh, ou du steak, ou un fruit, et c'est ça ma mission. Mais je n'ai pas du tout, du tout, envie de piquer. Ce qui est un peu vrai, alors, euh, est vrai que est, ça, ça, ce qui n'arrange pas leur cas, c'est qu'elle rentre un peu, parfois, dans notre bulle. Et là, quand on commence, en plus, nous, on a tous des bulles plus ou moins grandes, hein, ça dépend un peu, et du coup, quand elle rentre dedans parce qu'on a la laine qui sent une nourriture, par exemple, qu'elles apprécient, eh ben, euh, c'est un peu plus compliqué de, de, de résister. On a un peu l'impression qu'elles elles cherchent l'endroit où piquer, vous voyez, elles se, se rapprochent, elles volent, euh, et là, je vois bien les réactions, on s'en va, on craque, on hurle, Les mes sœurs, les premières, je, je rigolais quand j'étais jeune, elles, elles partaient, elles disparaissaient, pff, elles se volatilisaient avant même que, enfin, que j'ai vu la guêpe, même, moi. Euh, donc c'est vrai qu'elles s'approchent tout près de nous et puis là je vous montre celles qui vivent dans ce nid là cette autre guêpe et c'est aussi pour vous montrer que dès qu'on commence à prendre une loupe d'entomologiste, ben on se rend compte que toutes les guêpes sont assez différentes si je vous avais montré celle là à moins que vous soyez spécialiste des guêpes mais si je vous avais montré cette photo au début comme ça au milieu de rien vous auriez pensé que c'était la guêpe voilà jaune et noire éventuellement celle qui venait à table et là, vous voyez que celle qui vient à table, c'est uniquement celle-là et une autre espèce, mais qui lui ressemble comme deux gouttes deux Il n'y a que deux espèces qui viennent embêter, nous embêter parfois à table. Et voilà un individu. Et ici, ce sont d'autres espèces que vous ne voyez jamais à table parce qu'elles voilà, n'ont pas l'habitude de venir chercher de la nourriture dans nos assiettes. Donc à gauche, vous avez ce qu'on appelle un polyste, À droite, c'est la guêpe germanique. Mais les deux sont assez proches. Elles sont, aussi, elles sont quand même dans la même famille. La famille des guêpes qui plient leurs ailes dans la longueur. Là, Je vous fais prendre un, un cran au-dessus en termes d'entomologisme, ça ne se dit pas. Mais si vous voulez vraiment, si l'entomologie vous amuse, vous voyez, quand on, on commence à vraiment prendre des loupes, ces guêpes-là, cette famille de guêpes, plient leurs ailes. Alors bien sûr, elles, elles rétracent comme ça. Et en plus, elles sont pliées dans la longueur. Donc voilà pourquoi l'aile est toute fine. Mais en revanche, quand elle va s'envoler... Ça s'ouvre et les ailes sont beaucoup plus larges quand elles, quand elles partent en, en volant. Mais C'est un indicateur qui dit qu'elles sont dans la même famille, elles sont assez proches, mais vous voyez, les ailes sont rouges ici, elles sont quand même différentes quand on prend, euh, quand on prend une loupe. Et là, vous avez deux exemplaires, deux espèces différentes de guêpes, et évidemment deux individus, sur quasiment 8000 qui existent en France. Donc, quand vous dites à un ou une entomologiste « j'ai vu une guêpe », Bon, en général, il sait bien que vous parlez de celle-là, mais dans sa tête, c'est « Ah oui, laquelle des 8000 ?» Et les autres, en revanche, ne ressemblent pas toutes à des choses comme ça, rayées jaune et noir. Alors, sur, pour le bassin culturel, je n'ai pas trouvé grand-chose, mais quand même, vous me l'avez cité en gros, il n'y a pas grand-chose euh, sur les guêpes. Ce n'est pas non plus euh, comme les araignées, par exemple. Mais il y a quelques trucs. Ce pas forcément des, des super films. Alors, en revanche, euh, bien sûr, vous n'approchez pas d'une euh, citadelle d'insectes sociaux qui ont un dard, c'est-à-dire un nid de guêpe. Alors ici, c'est un nid de frelons, par exemple. Vous voyez, là, il y a des gardiennes aussi. De la même façon que vous n'approchez pas le nid d'un insecte sociaux qui a un dard, que sont les, les ruches. Alors, ce qui est sûr, c'est que les apiculteurs et les apicultrices ont fait en sorte de rendre les abeilles un peu plus dociles, parce qu'ils en avaient assez de se faire piquer, Puis, ce n'est pas agréable pour, euh, voilà, pour les exploiter. Du coup, c'est vrai qu'on entend souvent « non, non, mais tu, ne, tu peux t'approcher », ou en tout cas, quand les, ils voient comment se comportent les abeilles, ils peuvent s'approcher. Mais euh, on n'aurait pas pu le faire, ou ce serait beaucoup plus compliqué, avec les abeilles originelles, avant qu'on qu qu commence à les, à les utiliser, les croiser, les domestiquer. En tout cas, je déconseille évidemment de s'approcher d'une ruche. Et c'est d'ailleurs l'endroit, le, un des endroits les plus risqués euh, de France, parce qu'elles peuvent être très nombreuses. Alors soit la personne est allergique, soit, mais je vais revenir, soit c'est parce qu'il euh, y, y a eu tellement de piqûres qu'on a une dose de venin euh, trop forte, et donc on meurt empoisonné. Ça peut arriver. Alors on est, on est pardon, on n'est en plus pas très... Euh, tout ça ne... Euh, alors en plus, oui, ce que je veux dire, c'est que les insectes ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Euh, ce qui est vrai, c'est qu'on est marqué par ce truc jaune et noir, rayé, et il y a un paquet d'insectes qui sont jaune et noir, qui sont rayés, et qui pourraient nous inquiéter. Parce que c'est vrai que je vous parle beaucoup de, des appréhensions, etc., mais je, je, le, je le vois quand on parle des insectes, c'est tout de suite, évidemment, les peurs, les appréhensions ou le dégoût. Et tant qu'on n'a pas un peu déconstruit tout ça, c'est difficile d'aller plus loin et de dire tout de suite comme ça à quelqu'un qui n'est qui pas branché à un sec, de lui dire tout de suite « Ah, oh, regarde comme ils sont beaux, ils sont pollinisateurs, c'est super ou... ». C'est un peu compliqué. Donc c'est assez important de déconstruire les, les idées reçues et les, les choses, les, les choses qu'on a dans la tête, les, les stéréotypes. Donc, il y a plein d'insectes qui sont rayés jaune et noir et qui ne sont pas du tout des guêpes et qui n'ont pas de dard, comme cette petite mouche. Euh, pour, vous, avez, pour, vous voyez comment c'est une mouche Ah oui, il y a du niveau quand même. Il y a des balanciers. Tout le monde suit Non Donc je me mets au niveau du maillon le plus faible. Moi, quand j'ai commencé, je me rappelle effectivement, il y a des balanciers. Alors là, ça, c'est un œil entomologique. Les mouches n'ont que deux ailes. Donc on les appelle des diptères, d'ailleurs. Alors qu'elles avaient quatre ailes il y a longtemps, mais elles ont une paire d'ailes. Alors les ailes antérieures sont larges et leur permettent de voler. Et les ailes postérieures sont devenues des petits balanciers comme ça. Donc vous voyez, il y en a qui ont vu que ça, il y avait les petites les petits balanciers ou les petites altères et donc forcément, c'était une mouche. Vous imaginez euh, le niveau, déjà. Bon, plus simple, parce qu'en fait, ça, ça ne se voit pas. Se voit pas. Euh, bon, déjà, elle est petite, quand même, c'est difficile de le voir à l'œil nu. C'est déjà une petite espèce de mouche. Mais ça ne se voit pas quand les ailes sont, sont refermées, sont à, au repos. En revanche, avec des gros yeux comme ça et des petites antennes, ça, ce sont des petites antennes. Souvenez-vous, les guêpes avaient des antennes beaucoup plus longues et les yeux un peu moins gros. Quand on a des gros yeux et des petites antennes comme ça, on n'est que mouche. Et alors on n'est pas vraiment aidé parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui pourraient nous inquiéter. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne s'approche pas toujours des insectes quand ils sont sur les fleurs ou quelque part. C'est que même cet insecte-là, cette espèce-là, est totalement inoffensive. Elle ressemble terriblement à un frelon et en plus elle est assez grande. Bon, en même temps vous avez tous reconnu la volucelle zonée, non Non bah, je ne sais pas. Apparemment, il y a quand même. Euh, je vous emmène à, donc famille des cirefs, volucelles zonée, euh, On est d'accord là. Alors, ce qui est drôle, c'est que pour vous dire à quel point notre cerveau, c'est puissant nos biais de raisonnement, c'est que cette mouche-là, on peut tout à fait la capturer comme ça sur une fleur. Elle est, elle est très facile à attraper parce qu'elle ne s'en va pas, elle ne s'en va pas d'un seul coup. Et, voilà. Il y a plein d'insectes qui ont des comportements tous très différents. et Les entomologistes le savent, la volucelle, on peut s'approcher. Et hop, j'arrive à l'attraper un petit peu rapidement, mais pas trop. J'essaie de ne pas trop l'abîmer. Je sais qu'elle a plein de poils sensoriels, des soies. J'essaie de faire très attention. Et ensuite, j'arrive je la, je la, à la tenir doucement entre mes doigts. Et j'ai toujours... Donc je l'ai dans la main. C'est-à-dire que tout le monde me voit avec. Et je n'ai jamais réussi à ce que quelqu'un me dise « Ah oui, ok, je la prends. » D'ailleurs, même quand je fais ça, tout le monde se recule. C'est assez incroyable. Oh là là, je fais ça. Et là, il y a tout le groupe qui se recule. Alors que c'est pourtant moi qui l'ai dans la main. Ensuite, il me voit la, la tripoter, en quelque sorte. Et, et ben non, non. On n'arrive même pas à. Non, ben c'est bon, là je l'ai vu. Oui, oui, bon, ok, oui, oui. Tu me dis qu'elle est inoffensive. Bon, la volucelle zonée. Euh, « Hashtag frelon » sur Instagram ou Twitter, évidemment, puisque personne n'y connaît rien. Ou « Hashtag surtout frelon asiatique ». Parfois, elle peut faire partie des bêtes qu'on va confondre avec un frelon asiatique. En tout cas, c'est assez drôle sur les réseaux sociaux. À quel point même les gens qui ont envie de s'intéresser à la nature font des photos, bah, elles ne leur remarquent pas. Et combien de mouches, avec le hashtag « abeille » ou le hashtag... Euh je suis souvent le, le, le hashtag abeille. Combien de mouches apparaissent sur les réseaux sociaux C'est étonnant, parce que je, je suis les hashtags, et du coup, enfin, je suis ces mots-clés, et du coup, je vois passer un nombre incroyable d'abeilles qui sont des mouches. Donc vous voyez, on se fait tout savoir. Et puis, vous en avez même qui Alors, Avant, vous aviez une espèce de déguisement guêpe. Là, vous avez plutôt un déguisement euh, abeille, et plus précisément, bourdon. Voilà, complètement, avec les fesses blanches. Là, on dirait même euh, l'espèce appelée euh, bourdon terrestre. Euh, c'est une mouche, elle a des trop gros yeux, des petites antennes, et c'est une mouche qui, dit-on, mais j'aime pas trop ce mot, mime. On parle de mimétisme. Quand, la, quand une mouche ressemble, ou quand un, ou un animal, comme un insecte qui ressemble à une brindille, par exemple, on, dit on parle de mimétisme. Mais j'aime pas ce mot parce que ça voudrait dire qu'on l'a inventé avant Darwin, parce que vous voyez, mimétisme, ça voudrait dire que la mouche est arrivée, genre normale après, elle voit un bourdon, elle dit oh, OK, donc il fait ça, d'accord, il s'est mis du blanc là. Vous voyez, mimer, euh, voilà. Donc, c'est arrivé par hasard comme ça au cours de l'évolution, mais quand on arrive par hasard avec des rayures, bah, a priori, comme ça fait peur aux prédateurs, bah, du coup, le gène rayure reste. Les choses arrivent comme ça, personne n'a mimé quoi que ce soit, vous voyez. Le phasme, ne s'est pas dit, oh tiens, comment elle fait la branche OK. Ça enduit un peu d'erreur. Pardon. Et puis même chez des... Ins... C'est quoi ça C'est de... le groupe des... Comment Alors hyménoptères, je les ai quittés depuis longtemps, justement, c'est des copieurs d'hyménoptères. Oui, voilà, merci. Euh, non, mais je... Et puis moi, ça me. si je vous pose des questions, je sais bien que vous ne savez pas que c'est dans le groupe des cousins. La plupart, c'est normal. On ne fait pas d'entomologie, mais ça me permet de voir si, si le mot peut apparaître. Et voilà. ça. ça il sort. Effectivement, c'est un cousin. En revanche, ce n'est pas du tout les cousins. Alors on les appelle parfois des faucheux, mais les cousins volent et sont attirés par la lumière, rentrent dans les maisons. Euh, et ben même parmi les cousins, alors c'est pas le cousin qui vient dans les maisons, celui-là, mais même parmi les cousins, il y en a qui peuvent ressembler à des guêpes. Ils sont dehors. Et puis, alors du coup, puisque vous connaissez les cousins, c'est un garçon ou une fille, celui-là Une fille, je vais dire. Une fille D'accord. Alors même si on ne connaît pas forcément les cousins, en fait, on peut savoir si c'est un garçon ou une fille. Là, j'aime bien connaître la, le, le niveau du public, toujours. Vous hein. voyez, je vous sombre de temps en temps. Je vous... Garçon, fille... C'est vraiment... Ça se voit comme le nez au milieu de, du visage, là. C'est... Bah. Il y a pas, et vous avez un nez aussi hein, je... euh, non en fait c'est impossible de savoir parce qu'en fait les, les sexes donc par exemple les insectes ont un pénis mais il est rentré dans le corps donc on ne le voit pas évidemment les femelles n'ont pas de mamelles ce ne sont pas des mammifères donc en fait si on n'a pas quelques indices c'est impossible de savoir si c'est un garçon ou une fille et puis là, il eût fallu savoir que c'était aux garçons de sentir les filles. C'est à eux de remonter la piste de l'odeur et de trouver les filles. Les filles envoient des phéromones, des odeurs, au moment avant l'accouplement, et c'est aux garçons de remonter la piste. Mais il eut aussi fallu savoir que l'odeur était captée grâce aux, aux antennes. Siège de l'odorat principalement, du toucher, du goûter aussi. Mais il, faudrait, il, il aurait fallu savoir tout ça. Donc, quand vous voyez des grandes antennes comme ça, énormes, qui ressemblent quasiment à des plumes, en général, c'est un garçon. C'est vrai que ce n'est pas facile si on n'a pas la fille pour comparer. Alors, en plus, là, on sait chez cette espèce, les entomologistes, que l'abdomen de la fille est un peu plus pointu et lui permet de pondre les œufs dans le sol. Mais avec des grandes antennes. Alors, c'est un truc que vous auriez pu savoir, ça c'est si les garçons moustiques étaient intéressés par vous. Parce que les moustiques sont proches des cousins. C'est vraiment des cousins, des cousins. Et les garçons moustiques, j'ai la chance d'en avoir vu quelques-uns, parce qu'on ne les voit jamais, et vous ne les intéressez pas du tout. Ils sont toujours au bistrot. Les garçons moustiques sont toujours au bistrot. Et le bistrot des moustiques, comme bien d'autres insectes, ce sont les fleurs. Et les garçons moustiques ont des, comme deux plumes sur la tête, c'est des antennes absolument incroyables, c'est vraiment... On dirait qu'ils ont deux plumes, c'est encore plus incroyable presque chez ce cousin. Je trouve ça de façon subjective magnifique, mais sauf qu'on ne les voit jamais, parce que ce n'est pas eux qui viennent chercher du sang, ce sont les filles. Et d'ailleurs, les antennes des moustiques sont, à ce point particulier, qu'ils sont capables d'entendre avec leurs antennes les vibrations des ailes des filles. Alors, Ça les aide au moment de l'accouplement. Et puis, le, le, le déguisement Jaune et noir. Euh, existe aussi chez des cousins des coccinelles ou des scarabées, tout ce grand groupe qu'on appelle des coléoptères, avec des étuis qui protègent les ailes, ici, comme euh, ce. Non, même le monsieur des balanciers, là, hein, non Clit, non Bon, C-L-Y-T-E, ok. Non, puis je vous, je vous donne des noms, peut-être qu'un jour, ça, ça ressortira un jour. Même chez les papillons, vous avez des papillons qui ressemblent à des guêpes. On n'est pas aidé. Il y en a même qui ressemblent terriblement à des frelons. Je n'avais pas l'image sur le site Antomar de, de, du papillon frelon, mais celui-là est déjà pas mal. Vous voyez, même les ailes sont transparentes, le, la ressemblance va jusqu'à vraiment ressembler à une guêpe, qui a les ailes transparentes, alors que la plupart des papillons ont les ailes opaques. Donc ça, c'est un papillon 100%. Alors j'insiste avec, euh, vous me l'avez sorti tout à l'heure, nous et les frelons, surtout qu'on n'avait qu'une espèce, maintenant on en a deux et peut-être qu'un jour nous en aurons une troisième qui arrive par le sud, on pourra en reparler. Mais de toute manière, comme on continue à faire du commerce avec l'Asie et qu'en Asie il y a beaucoup de sortes de, de frelons, euh, peut-être qu'on aura, quoi qu'il arrive, une autre espèce qui arrivera. Donc nous et les frelons. Alors oui, ok. Je vous mets tout de suite ça. J'aurais dû vous prévenir. Attention, je vais vous mettre un portrait de frelons. Alors, je vous mets ça pour vous détendre un peu. parce que Je reviens doucement. Parce qu'en fait, quand on est entomologiste, bah on a fini par trouver ça absolument ravissant avec ses yeux en forme de haricot. Vous voyez, avec cette, cette échancrure là. Vous voyez, les yeux, ils sont là-haut en forme de haricot. Là, c'est les yeux. hop Ça fait une forme de haricot avec l'échancrure qui permet de, de, de placer les antennes, les antennes, des mandibules qui découpent le bois qui va servir à fabriquer le nid. Parce que le bois, c'est assez costaud, donc c'est découpé avec des mandibules. Il a des petites ocelles, des yeux très simples ici, qui leur permettent différentes choses, autres que leurs yeux. Vous voyez que les yeux sont faits de plein de petits points Vous les voyez tous, les petits points Parce qu'en fait, ce frelon n'a pas... ou cette frelonne, je pense que c'est une fille, oui, n'a pas deux yeux, mais elle en a... Euh, alors je n'ai plus en tête, mais on va dire peut-être... Euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais en tout cas c'est en milliers, peut-être 6000, les 6000 là, ou disons 5 et 5, 10 000 yeux. Mais qui sont tout petits, tout petits, répartis sur deux grands yeux composés. Donc il y a deux yeux composés et plein de petits yeux. Donc en fait ça c'est pas un œil, c'est 5000 yeux. Euh, les antennes, avec les petits segments. D'ailleurs insectes ça veut dire découpé. Insectes ça vient du grec découpé. ils sont découpés en segments. Alors un hein, Tête, thorax, abdomen, mais aussi tout le tout le corps est segmenté, vous voyez, jusqu'aux jusqu antennes, c'est segmenté. Alors c'est vrai que c'est un peu la panique quand on voit ça. Alors il y a un truc important à connaître, c'est la différence entre le risque et le danger. C'est ça qu'on apprend en pensée critique. Alors, la pensée critique, c'est ce qui permet justement d'aller à la rencontre des biais de raisonnement, des biais cognitifs, et de tout ce qui fait qu'on raisonne pas très bien. Et souvent on confond le danger et le risque. Je vous prends un exemple, ce truc là est dangereux. En revanche, s'il est dans le tiroir de la cuisine, ce n'est pas du tout risqué. Vous pouvez passer à côté, il ne se passera jamais rien, ce n'est pas risqué. Et peut-être je suis pas du tout sponsorisé par cette marque, et ce truc là n'est pas du tout dangereux. Hein, je peux vous balancer de la farine dessus. En revanche, si vous êtes boulanger ou boulanger, il y a cinq maladies de peau que vous pouvez contracter à force de côtoyer la farine. Vous voyez, donc la farine peut devenir risquée. Le risque, c'est le danger multiplié par l'exposition. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop appréhender. Du coup, euh, dit, je, je, quand on me dit que les frelons sont dangereux ou risqués, mais c'est plutôt le terme dangereux qu'on utilise, ouais. ben, moi, je suis allé chercher des trucs dangereux. Et ce que j'ai mis dans dangereux, c'est le nombre d'humains ou d'humaines qui meurent chaque année à cause de ça ou chaque année, ou chaque jour, éventuellement. Et donc, voilà, je vous mets le chiffre des frelons. À peu près, ça dépend des années, etc. Et c'est terrible pour cette personne ou ces personnes, c'est une moyenne, c'est qu'en général, c'est parce que c'est alors vraiment, se faire piquer par un frelon, c'est quand même particulièrement rare. Et en pâtir, c'est qu'on est allergique, et c'est vraiment très très rare, c'est aussi rare. Mais ce sont des personnes, évidemment, allergiques. Donc voilà les frelons en France, en tout cas à ce jour. Voilà, c'est très peu de personnes. En revanche, vous savez bien aussi que les médias, les journaux, ne vont pas tous les jours vous dire « personne n'est mort à cause des frelons » aujourd'hui, ou « personne n'est mort à cause des vipères » aujourd'hui. En revanche, quand quelqu'un se fait piquer, est allergique et malheureusement décède, et alors surtout si le frelon est asiatique, alors là, vous allez en entendre parler et ça va faire des choux gras. Et du coup, votre cerveau mal fait va retenir cette anecdote au lieu de se dire « mais non, c'est une anecdote alors qu'ils ne m'ont pas parlé de toutes les fois où il ne s'est rien passé ». Et bien votre cerveau va avoir tendance à retenir cette anecdote. C'est ainsi que l'on est fait. Et du coup, je vais vous mettre des trucs un peu risqués, un peu dangereux, un peu un mélange de tout. Chaque année en France, voilà le nombre de décès à cause de ces trucs que vous avez à gauche. Donc on apprend avec un peu d'esprit de, critique à relativiser. Alors bien sûr, on côtoie tous les jours un fumeur, il côtoie tous les jours sa cigarette ou une fumeuse, alors qu'on n'est pas tous les jours en train de se rouler dans un nid de frelons. Donc ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Mais, mais quelqu'un qui fume une cigarette et qui a un verre de bière à la main et qui dit... Les frelons, c'est hyper dangereux, c'est des saloperies, il faut les désinguer. Vous ne ricanez pas si vous avez de la pensée critique, vous l'accueillez gentiment, mais à l'intérieur de vous, vous pouvez quand même ricaner. Mais vous voyez, ce, ce, tout ça, c'est si vous avez peur, en fait d'un point de vue un peu rationnel, si vous avez peur des frelons, bah, évidemment, vous arrêtez le truc le plus dangereux en haut, qui multiplie par 10 là, votre, euh, votre risque de mourir, ce qui est énorme. Vous arrêtez, évidemment, l'alcool, hein, même, même les bières. Vous arrêtez... Euh, bah, vous descendez plus un escalier. Vous ne vous baignez plus dans une piscine. Vous n'allez plus à la mer. Vous ne touchez plus une prise électrique. Tout ce dont je suis en train de vous parler, ce sont les accidents domestiques. Chaque année, vous voyez ce chiffre Voilà le nombre de personnes qui décèdent à cause de... Vous mettez du Prozac sur votre table de nuit. C'est pas mal. Euh, bien sûr, vous vous faites vacciner sujet de plus en plus sensible, mais bon, là, moi, je parlais de la vieille grippe. Évidemment, vous ne prenez pas votre voiture, votre vélo, votre trottinette, votre scooter, votre roller, tout ça. Bien sûr que vous évitez le, la route. Vous épousez un mari sympa, hyper important. Alors, ça, c'est pas du sexisme, mais il y a, sur les 140 morts, c'est environ 120 femmes et que 20 hommes. Et sur les 20, de mémoire, c'est 10 ou 15 qui tapaient leur femme, donc elle s'est vengée. Évidemment, vous ne chassez pas, si vous avez peur des frelons. Quoique là, c'est une espèce d'autorégulation. Donc c'est un peu différent, ils se tuent entre eux beaucoup. C'est normal, ils ont tous des fusils, il y a plein d'accidents de chasse. Mais disons que sur ces 25 morts en moyenne, il y avait environ 20 chasseurs, je crois. Et le reste, bien sûr, ce sont d'autres personnes, des runners, vététistes, etc. Vous faites attention, vous mettez un, par un paratonnerre, hein, si vous avez peur des... Et puis, vous évitez de faire des selfies au bord d'un ravin. Bon, mais ça, c'est le chiffre monde. Et puis, vous... ben, bien sûr, quand vous sortez de chez vous, vous mettez un casque intégral pour ne pas prendre une tuile sur la tête ou une balle de golf quand vous vous baladez à côté d'un stade de golf. C'est aussi incroyable que ça. Sauf que ça bouge, c'est vivant, ça s'appelle frelon, on a des idées reçues, on est stressé et on panique tous alors que toutes ces choses-là nous sont incroyablement familières, et du coup, on n'y fait plus attention. Mais si on était un peu plus raisonnable, voilà comment on pourrait au moins se comporter, en tout cas se zénifier, quand il y a des frelons qui nous, qui nous, qui nous approchent. Et puis pour les autres animaux, je vous ai mis les chiffres chaque année. Et vous voyez que ce qui est, ce qui est assez cocasse, c'est que l'animal qu'on aime le plus, quasiment, c'est le plus risqué. Le risque est très faible, incroyablement faible. C'est environ 10 personnes par an. Mais si je mets tous les animaux non humains confondus, l'abeille domestique, et c'est un peu normal, on l'élève, on la côtoie, on l'embête parfois, etc., etc. Donc on multiplie bien sûr le risque qu'il y ait un accident. Mais c'est l'animal qui tue le plus de monde. Alors, je n'ai pas le chiffre de sanglier avec les accidents de la route. C'est quand même quelques-uns aussi. Mais c'est un, un, un dommage collatéral. C'est un accident de la route. Ce n'est pas un sanglier qui se jette sur quelqu'un. Euh, mais voilà les chiffres. Et donc, je vous ai fait un package araignée, requin, loup, ours. On est à zéro. Et alors, ce qui est affreux avec ce, nos modes de raisonnement, c'est que si celui-là croque un jour les fesses d'un humain ou d'une humaine, là ils vont prendre très très cher, alors que ce sera une anecdote. Mais ils vont prendre vraiment très cher, à cause de, nos, de notre propension à aller vers un risque zéro, et à cause de, du fait d'aller sur nos ressentis. Si un loup, un jour, croque les fesses de quelqu'un, d'un humain ou d'une humaine, ça va être très chaud pour eux, parce qu'ils ne l'ont toujours pas fait, et ils ne le feront a priori pas, puisque les loups, on n'est pas au menu. Euh, mais même, même, euh, même sans ça, on, on, on a eu une dérogation pour les tirer, alors que c'était une espèce protégée. Euh, voilà. Donc j'ai l'impression quand même que si on est débiaisé, on est un peu plus zen. Mais pour être débiaisé, il faut quand même un peu... Euh, voilà. Et il y a des personnes qui ne sont pas du tout promptes à réfléchir. Ils sont, enfin, En tout cas, à réfléchir en, spontanément, qui réfléchissent plutôt après, et puis d'autres qui réfléchissent avant, et qui agissent après, etc. Donc on n'est pas tous armés de la même façon. Et c'est vrai que quand on est très euh, branché sur les ressentis, nos émotions, c'est plus compliqué d'être raisonnable, si c'était votre cas. Mais en, en, en se débiaisant un peu, ça aide. Ça Moi, ça m'a permis de sauter au parachute, en parachute. Quelqu'un m'a proposé de faire un saut en parachute, euh, bah, comme la plupart d'entre nous, me jeter d'un avion comme ça, euh, non, c'était pour accompagner un anniversaire d'un ami. Et puis j'ai dit, bon, attends, ok, j'ai pas du tout envie, j'ai la trouille, je regarde les stats, tac, ok, le cheval c'est plus dangereux, bon, bah ok, c'est bon, je dis, je dis oui. C'est-à-dire que le cheval, faire du cheval, c'est plus dangereux que de faire du parachutisme. Et les accidents en parachute n'arrivent pas quand on est débute, mais surtout les pros qui, qui prennent beaucoup de risques. Bon, donc ça peut aider. Donc du coup, quand on est un peu entomologiste, ben, un frelon, vous voyez, la même famille que celle de tout à l'heure, et ben, disons que si on est un peu plus raisonnable, ben, c'est des insectes qui sont craintifs, plutôt discrets. Celui-là, en tout cas, cette espèce-là, l'espèce espèce à pâte jaune est un peu moins discrète, c'est vrai. Ce euh, sont des pollinisateurs, ce ne pas les top pollinisateurs, mais ils vont quand même sur les fleurs, ils participent à la pollinisation. Ce sont de la nourriture pour les oiseaux, il y a plein d'oiseaux qui peuvent manger des frelons ou d'autres. Et ce sont des prédateurs, de très grands prédateurs d'ailleurs, et c'est pour ça qu'en Allemagne ils sont protégés en partie, parce que des grands prédateurs peuvent choper des grandes proies, comme des grandes chenilles qui peuvent manger des végétaux qu'on qui nous, qui nous, qu a envie de garder. Du coup, par exemple, cette espèce-là est protégée en Allemagne. Vous ne pouvez pas tuer, détruire un nid de frelon. Vous voyez aussi le bassin culturel. Vous êtes en France, vous détestez les frelons et la trouille, hop, vous passez en Allemagne, ils sont protégés par la loi, et vous prenez une Allemande si vous détruisez un nid de frelon. Et puis peut-être que le pays d'à côté, etc., etc. Le bassin culturel dans lequel on est, c'est très... Mais bon, c'est compliqué de se déculturer, ou en tout cas de prendre un peu de recul en disant « Dans quel bassin culturel je suis Est-ce que ça ne m'influence pas dans ma façon de, de voir les autres animaux ?» Voilà, vous voyez là l'œil un peu échancré et les petites ocelles. Euh, l'intérieur d'un nid de frelon, toujours en papier avec ses alvéoles. Donc là, il a été ouvert pour qu'on voit les alvéoles à l'intérieur. Et puis il en est de même pour cette nouvelle espèce qui est arrivée en 2004 sur le territoire français, en métropole, qu'on appelle le frelon à pattes jaunes, stigmatisé en frelon asiatique. Alors lui, son malheur, c'est... Enfin, il a, plein... il a cumulé toutes les tares, absolument toutes les tares. Il s'appelle Frelon, il est Made in China, euh, il a passé la frontière sans papier, et ces imbéciles, parce que je vais, je vais tous les ans au rassemblement de Frelon à pas jaune en disant, mais pourquoi vous êtes attaqué à l'abeille domestique et Vous êtes, vous êtes, vous êtes débile ou quoi C'est le seul insecte qui a un syndicat. Le seul vous seriez attaqué à des mouches à merde, aux moustiques, on vous vénérerait, vous seriez des dieux vivants. Mais là, vous êtes attaqué au seul insecte qui a un syndicat avec de l'argent pour dire, en oh, disant, qu'est-ce que c'est que c'est Donc du coup, voilà, il a tout cumulé, voilà, toutes les étoiles étaient alignées pour qu'il soit totalement stigmatisé et que notre biais de stéréotypes soit au, au max. Certes, il euh, y a beaucoup, pas mal de populations de frelons à pattes jaune et d'individus qui attaquent des ruches, et certes, bien sûr, ça nous empêche d'exploiter tranquillement, de voler tranquillement le miel des abeilles. Les abeilles fabriquent le miel pour nous, en fait Est-ce que le matin, ils se disent « Allez, je vais, me faire un petit peu, je vais faire du miel à Homo sapiens, je sais qu'il aime bien ça pour son petit-déj, J'ai passé ma journée à m'épuiser, je, lui... je vais lui faire du, du, des gobies d'abeilles, tout ça ?» Parce que vous savez que c'est fabriqué comme ça, hein, les, les il y a une ouvrière qui va, qui prend du nectar dans son jabot, qui le mélange avec sa salive, elle va voir une autre copine, et lui dit j'ai du miel en préparation, Elle lui vomit dans l'eau, l'autre avale le, le, le nectar en préparation, le remélange avec sa salive, elle va revoir une copine, elle régurgite tout ça, et au bout d'un moment bah, vous adorez cette régurgitation, cette salive d'insectes, vous voyez que vous pouvez adorer les insectes jusqu'à manger leur sécrétion. Mais je sais que vous n'êtes pas raisonnable, comme tout le monde, c'est normal. Nous ne sommes pas rationnels. En tout cas, une partie de nous. Donc, il s'est attaqué au seul insecte qui avait un syndicat. C'est terrible pour lui. Et c'est vrai qu'il y a certains apiculteurs et apicultrices qui ne peuvent pas, j'aime bien le rappeler quand même, exploiter tranquillement les abeilles. Euh, et que c'est... D'ailleurs, ça peut être une de ses qualités. C'est qu'en fait, c'est une espèce qui s'attaque à des insectes groupés. Donc, une ruche des mouches sur une bouse, ou des guêpes. Et je commence à l'entendre, mais euh, c'est quand même pas fréquent, mais euh, d'ailleurs, il enfin, n'y a que moi, parce que euh, je m'intéresse beaucoup au sujet, mais est ce que vous entendez souvent, ouais il y a des frôlons asiatiques qui ont détruit des guêpes. Alors il paraît qu'il y aurait cette info dans le coin, euh, la journaliste avec qui je me suis entretenu me l'a dit mais ça peut commencer à arriver à nos oreilles en fait il a, il, ce, cette espèce attaque les insectes groupés les insectes sociaux et donc le frelon asiatique mange les guêpes qui vous embêtent l'été il s'attaque et quand il se met à l'entrée d'une guêpe mais ça souvent on ne vous le dit pas parce qu'une fois qu'on est stigmatisé c'est pareil avec les humains et les humaines une fois qu'on est stigmatisé qu'il y a des stéréotypes à notre endroit, c'est très difficile de les, de les désinguer. Euh, je crois que c'est Einstein, mais bon, Einstein a tout dit, or, tout dit, il est plus difficile de désagréger un atome que des préjugés. Et c'est vrai, c'est compliqué. Euh, donc du coup, on ne voit souvent, quand c'est une bête qu'on nappe, qu on, qu on, qu on, comme disait mon grand-père, qu'on a dans le blair, qu'on n'aime pas, euh, ben, c'est très compliqué de, de lui trouver des, des côtés positifs donc les entomologistes un peu modernes essayent de dire quand même, bah c'est un prédateur il participe à plein de choses il nourrit les insectes il nourrit les, il nourrit les oiseaux etc, etc. Il recycle les, on peut dire qu'il recycle les fruits mûrs, bon certes parfois il s'attaque à des fruits mûrs à l'automne qui ne sont pas si mûrs que ça bien sûr qu'ils peuvent nous embêter mais je, je, je vous invite c'est un vrai sujet ça le, le frelon à pâtes jaune, c'est vrai que ça, ça, nous, ça nous challenge, ça nous, ça nous défie très fortement sur nos ressentis, cette espèce. Il vient d'ailleurs, vous voyez, il a tout contre lui. et C'est un vrai, vrai, une vraie difficulté de s'extraire de ça, de cette culture, mais y compris avec des, les mouches noires qui viennent dans la maison. Mais c'est encore pire, mais c'est hyper difficile de se déculturer, de se dire « alors attends, attends, attends ». Pourquoi je dis tout ça Est-ce que c'est pas parce qu'il est un peu étranger Est-ce que c'est pas parce qu'il est venu, on ne lui a pas demandé Est-ce que c'est parce que c'est les humains et que moi, les humains, ce que font les humains, je n'aime pas trop Ou j'ai l'impression que ce n'est pas naturel Et pourtant, l'homo sapiens, il est naturel, il est sur Terre, mais ce qu'il fait, je ne trouve pas ça naturel. Enfin, vous voyez, il y a toute une mécanique qui se met en place. Et il s'attaque. Oh, J'adore le miel. Et puis les abeilles, elles sont trop mignonnes et tout. Et il les tue. Oh là là, mais c'est... Et tout ça pour le, pour le challenger, le démystifier, c'est très très difficile, c'est très compliqué, c'est pas facile, ça, ça prend du temps. Euh, et puis je, je voudrais, c'est vraiment, j'en profite pour vous le dire là, mais c'est valable pour tous les insectes. Chaque insecte que vous voyez, de la même façon que vous vous appelez euh, Jessica ou Antoine ou peu importe, chaque insecte que vous croyez est un être vivant comme vous, unique, qui ne vit qu'une fois. Sa vie, comme vous, il n'a a, qu'une vie, il ne vit qu'une fois. Vous êtes entouré d'individus, je vous le redis. Et donc, ce ne sont pas les frelons asiatiques. Mais à chaque fois que vous tuez des frelons, vous tuez des Jessica, ou des Antoine, ou des, ou des Maud, ou des, ou des Edmond. Et du coup, c'est encore une fois l'invitation de réfléchir avant d'agir. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que va être mon impact Quand j'aménage un endroit, qui je vais embêter Quels sont les individus que je vais embêter quand je, je veux sortir des produits ou une tapette, quel individu je vais tuer Est-ce que vraiment ça vaut le coup que je me déchaîne sur cet individu unique parce que ça va me détendre, parce qu'on m'a toujours dit de les tuer, parce que j'ai peur, parce que la saleté, parce que ceci, parce que cela Mais ce n'est pas facile. Évidemment, c'est très difficile. Et de la même façon que l'autre espèce, eh bien, ils sont tous ça aussi. Sauf qu'ils sont, je devrais enlever le discret, ils sont un peu moins discrets. C'est-à-dire que sont, euh, ces frelons, sont, leur culture est, est plus proche des, des urbains, des humains, et donc ils peuvent s'inviter à table. Et D'ailleurs, la première fois que j'ai vu un frelon à pâte jaune à table, j'étais oh, estomaqué en disant ça, alors lui s'approche de nous. Et évidemment, comme la guêpe, je peux l'insulter, faire ce que je veux, il n'en a rien à faire, puisqu'il n'est pas en mode « je défends le nid », sauf qu'il est très gros, il fait du bruit, et il y a tous nos trucs qui se mettent en place, et du coup, c'est encore plus stressant. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus culotté que le, que le frelon jaune et noir. Euh, donc c'est très important, ça, on a dans l'ensemble, les gens normaux ont une peur des bestioles à partir d'anecdotes, je vous le rappelle, et aussi une méconnaissance énorme de ces insectes, puisque a priori, tout à l'heure, quand je vous ai montré deux guêpes, c'est la première fois que vous vouliez la différence entre un polyste et une guêpe. C'est pourtant des insectes très communs, qui tous les deux vivent à Quimper. Mais si on ne s'y intéresse pas, ben voilà. et c'est vrai que les connaître, ou en tout cas les regarder un peu plus, ça peut aider. Euh, donc là, euh, pff, bon, on peut passer la soirée sur les films euh, qui font peur, et tourner autour des insectes, c'est absolument incroyable. Il y en a des très bien quand même, j'espère que vous avez tous vu Starship Troopers. Je recommence. Attention, je vais vous montrer une photo d'un animal vraiment qui peut vraiment vous faire peur ou qu'on peut vraiment trouver moche. Excusez-moi, j'ai oublié, je, je, vraiment, je, je le regrette. Voilà, c'est donc, alors ce n'est pas un insecte, mais quand on parle de peur et de méconnaissance, alors voilà le, le, le, presque le top du top. Alors là, on est vraiment, vraiment, vraiment dans une, dans une civilisation euh, arachnophobe. Est-ce que vous avez déjà entendu, depuis que vous êtes enfant, quand on voit ce truc-là dans la maison, parce que malheureusement pour vous, une des plus grandes espèces vit dans les maisons, et complètement adaptée à vivre dans la maison, Et vraiment, même dans, dans un appartement. Est-ce que depuis que vous êtes petit, quand on, là, on vous a dit, en voyant ce truc-là, oh « Oh, mais quelle beauté !» Oh non mais regarde ses pattes, oh, oh et ses poils, regarde elle est brune comme maman t'as vu, oh mais qu'elle est belle, oh là là, mais... oh puis elle est dessus, elle, est... Oh, regarde, elle a l'air grosse mais quand même, elle est... par rapport à moi elle est quand même toute petite, oh mais quelle petite chose, mais quelle beauté, et puis regarde comme elle se déplace, oh la peur, oh la petite choupette, la... jamais, écrase moi ça, ah c'est sale, ah, depuis, toujours, jamais, jamais de la vie, à moins que vous ayez des parents un peu originaux, ou de la famille un peu originale, ou une vieille tante un peu, hein, qui aime bien les choses bizarres, qui a une broche avec une araignée, euh, qui vous a dit, oh là là, mais quelle merveille, qu'est-ce que c'est beau, puis alors tout ce qu'on raconte sur elle, c'est tout est faux, absolument faux. Et regarde si elle est belle. Alors je dis elle parce que c'est une araignée, c'est sûr qu'on dit des araignées, donc malheureusement pour monsieur araignée, on dit aussi elle. En revanche ici, c'est bien une fille, hein, vous l'avez tous... Euh c'est bien une fille ici, On est d'accord. Ok, je vais revenir là-dessus, mais c'est important parce que c'est comme l'idée reçue de les araignées rentrent dans la maison en hiver. Là, non, vous dites plus un truc pareil. Il faut pas que je... Faut quand même là, j'ai l'impression que le niveau est assez haut. Bien sûr, elles les... Bien sûr, elles rentent. Ok, bon, ok. Bah alors, c'est important. Euh, les gars, vous allez comprendre. Euh, donc, cette jeune femme, je lui ai dit écoute, cette araignée qui était morte, tuée par un chat, cette pauvre tégénaire, tuée par un chat, euh, je, je lui ai redonné une forme un peu, euh, pas humaine, mais vous voyez, je, je suis carrément, moi, en, en empathie, ça va une forme arachnoïde, et j'ai dit à cette jeune mélinée à trois, tu fais euh, comment on se comporte normalement face à une araignée, un, deux, trois, et j'ai pris la photo. Alors je regrette un peu cette photo maintenant. À l'époque, j'avais entendu dire que les femmes avaient plus peur que les... Bon, en fait, c'est complètement faux. On est tous très peu armés. Voilà. Femmes ou hommes, on a un peu peur de ces bestioles. Du coup, il y a une liste incalculable d'idées reçues. J'ai même pas trop envie de vous les faire lire. Parce que s'il y en a que vous ne connaissez pas, j'aimerais bien que vous les oubliez. Mais ils de ce pas illico... Euh, « Soi-disant, soi-disant... » Alors vous voyez que c'est bien du conditionnel, hein, évidemment. Euh, J'espère que vous ne les, les avez pas en tête. Oh, ou alors il y en a peut-être... « Bon, bah, si, ça c'est vrai, tout ça. »« Non, non. Et non tout de suite. Non, faux. Tout. » C'est incroyable. Tout est faux. C'est absolument incroyable. Alors que... Alors le truc de « Elle pondrait sous la peau ma propre mère » me l'a dit, oui, euh, une vieille tante éloignée a eu un gros bouton avec un gratté, puis il y a des bébés d'araignée qui sont sortis. Vous avez entendu parler de ça ou non C'est un classique des... Comment euh, Non, alors il y a effectivement en Afrique des mouches, des diptères, qui ont des asticots, qui effectivement peuvent être pondus sous la peau des mammifères. Oui, endoparasites de mammifères, ça se soigne. C'est pas très agréable, mais ça se soigne. Euh, en revanche, un arachné, vous imaginez une petite, un bébé araignée là, qui, qui naît sous la peau <rire> Enfin bon, non, ça n'existe pas. Et donc ma propre mère me dit oh, Qu'est-ce que c'est que ça On a pris le téléphone, appelle tout de suite. Euh, ta Ginette, sais pas qui On a remonté le fil et comme toutes les idées, les légendes urbaines, parce que là c'est au-delà de l'idée reçue, c'est une légende urbaine. Bah le truc se noie. Ah ben bah, oui. Ah ben bah, non en fait, non. Oui. Bah effectivement non. Et ma propre mère, ah bon, oh ben c'est bizarre, moi je croyais que... J'étais sûr que tante avait eu... Donc complètement... Non, je vais y revenir, ce sont des arachnides. En revanche, il y a un arachnide qui vit sous la peau, c'est les bébés, c'est la gale. C'est un acarien et c'est bien un bébé arachnide, mais qui est vraiment parfaitement adapté à vivre sous la peau la gale a un peu disparu mais c'est vrai que ma grand-mère me disait encore euh, oh j'ai pas la gale oui un peu moins gavot euh, bon le bassin culturel j'ai pas besoin de vous alors là c'est les années 50 ça peut être marrant à regarder hein, quand même euh, c'était souvent... Euh, ils s'en servaient pour dire que ça, c'était les communistes, ou que c'était le danger du nucléaire, que c'était... Voilà. Mais enfin, elles, elles ont pris cher et elles continuent. Bon, l'homme qui rétrécit, j'espère que vous l'avez vu, c'est plus un conte philosophique absolument magnifique. C'est un homme qui rétrécit à cause des pesticides, d'ailleurs, qui auraient pris des... C'est drôle. Et puis du coup, il se retrouve tout petit. Euh, lui, je crois que c'est un bon nanar. Ça, ça peut être sympa. En revanche, jamais les araignées. Vous voyez, l'araignée, très sympa. On a vraiment envie de faire ami-ami. Euh, bon, pareil, Bon, je pourrais continuer pendant très longtemps. Un peu plus récemment, le Hobbit. La suite du Seigneur des Anneaux. Regardez comme elle a l'air... On a vraiment lui, lui, faire un petit câlin. Hein. Euh, même dans Harry Potter, elle a l'air sympa, mais bon... Pff ressemble un peu à la TGNR, d'ailleurs, domestique. En revanche, parfois, moi, j'aurais bien aimé me faire piquer par une araignée. Regardez ce qu'on devient. Vous voyez, si on se faisait mordre par des araignées, on le saurait. Bon, c'est vrai qu'elle était radioactive, je crois. Enfin, je ne suis pas très fort en SF. Bon, en tout cas, si je m'attarde sur l'idée reçue de « je me suis fait piquer » ou « mordre », préfèrent dire les arachnologues, parce que c'est au niveau de la bouche que ça se passe. Ce n'est pas une piqûre. Bon, le, le moustique vous mord aussi, parce que c'est avec sa bouche. Mordre ou piquer, peu importe. Mais en tout cas, l'idée reçue d'un bouton, d'un gros bouton, avec les deux, soi-disant, les deux crochets, ça, ça vous parle Je me suis fait piquer par une araignée. Vous l'avez déjà entendu, quand même, cette euh, incroyable fake news. Je me suis fait piquer par une araignée, ou il s'est fait piquer par une araignée. Vous l'avez déjà entendu oui. Ça vous parle Ok. Alors oui, ça arrive, de se faire mordre par une araignée. Oui vous vous souvenez les tuiles d'un toit ou les balles de golf tout à l'heure On est à peu près dans les mêmes proportions de, de probabilité que ça arrive. Oui, ça arrive quand vous prenez une grande espèce dans la main ou que vous la coincez quelque part et qu'elle est capable de se défendre à ce moment-là. Du coup, elle peut dégager ses crochets, elle la décrocher suffisamment gros et elle pourrait vous mordre. Donc, c'est ce que j'ai dit à ces petits cobayes. Donc, moi, j'avais tellement la trouille, je leur ai dit, OK, vous pouvez toucher à tout. Mais il paraît, faites gaffe quand même, que euh, certaines espèces, comme par exemple celle-là, ont des crochets suffisamment gros pour pouvoir percer la peau euh, d'un adulte ou d'un enfant. Ça peut arriver. Donc, euh, ces petits cobayes ont attrapé plein d'araignées dans leur vie. Je leur ai dit de faire attention, c'est un peu fragile. Voilà. Et en fait, ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé à quelques amis de se faire mordre. C'est arrivé à une amie récemment de se faire mordre. Elle a pris un... Non, non mais je ne devrais même pas vous en parler, parce que vous allez vous souvenir de cette anecdote. Du coup, il ne faudrait pas que j'en... Bon, bref. Je, je, enfin, En tout cas, je tue dans l'œuf Ça peut arriver de se faire mordre par une araignée. En tout cas, si ça arrive, si ça vous arrivait, si vous étiez désigné comme désigné par le sort, vous voyez, comme la personne qui, qui se fait piquer par un frelon et qui a une réaction allergique, c'est vraiment pas de chance. C'est tellement rarissime. Euh, si ça arrivait, quelle que soit la taille de, de l'araignée, vous pouvez euh, dormir tranquille et continuer votre journée tranquillement. Vous pouvez avoir une petite réaction, une plus ou moins grosse réaction allergique, mais en général, on n'est pas allergique au, au venin d'araignée. Elles ne mettent généralement pas de venin parce que ça sert à prédigérer les proies. Donc quand elles voient ce grand truc-là, elles se disent non, euh, jamais, parce que, je vous explique la vie des araignées, elles n'ont pas de... Non. Vous voyez, quand elle attrape une mouche, c'est pas du tout, euh, pas du tout. Vous voyez comme on aurait tendance à croire, c'est une espèce de, de, de lion ou de prédateur. Non, pas du tout. Donc elle la pique d'abord avec ses venins, elle avec ses deux crochets, et elle envoie du venin à l'intérieur, et qui, qui sert à la prédigérer. parce qu'ensuite elle va mettre de la salive sur sa proie, et la proie va, va c'est une digestion externe. En fait, la proie va être liquéfiée et ensuite, uniquement, elle aspire le liquide ainsi obtenu. Elle a même des poils qui empêchent les gros morceaux de rentrer. Vous voyez Donc euh, quand elle voit un grand truc comme ça, même si on était au menu, elle se dit bah, « non mais j'y arriverai jamais, n'aurai pas assez de, de salive pour vous, pour vous digérer ». Euh, donc, elles ne mettent pas de venin en général, c'est plus, quand elles savent que ce n'est pas une proie, c'est plus, c'est le cas des vipères, c'est plus, genre, va en ten Voilà, euh, m'embête pas. Et puis aussi grosse soit-elle, même si l'araignée est grande comme ça, il n'y a aucune araignée mortelle dans le monde, sauf des rares cas, des infiniment rares cas de personnes qui malheureusement se sont fait mordre, malheureusement l'araignée a du venin et malheureusement elle a fait une réaction allergique. Ne cherchez surtout pas « piqûre d'araignée » sur Internet, c'est un truc... Euh... La moitié des images sont fausses, souvent l'araignée est bien plus grande, enfin, c'est impressionnant. Et puis évidemment, on ne vous sort que les anecdotes. Mais dans l'ensemble, même l'araignée la plus dangereuse du monde qui vit en, en Australie, qui est assez prompte à mordre, a tué certaines personnes, mais ça compte sur les doigts de la main. C'est moins, moins que de descendre un escalier toujours. Mais seulement, euh, comme on les déteste, on les trouve moches, etc. Que si en plus, elles ont tué un ou une humaine, alors là, c'est il en est bon pour, euh, pour sa stigmatisation, c'est fichu pour elles. Alors, surtout, ce gros bouton là que vous avez, euh, déjà, est-ce que, vous voyez, comme c'est un peu suspect, comme on, on a vite fait de trouver un coupable quand ça nous arrange est-ce que vous voyez régulièrement des araignées vous monter dessus et essayer de vous mordre Vous voyez oh mais, Arrête, oh mais, oh, mais qu'est-ce que tu me fais Comme les moustiques. Vous, là, vous les voyez faire, les moustiques. Si vous me dites je me suis fait piquer par un moustique, bah, oui, même si ultra rationnel, bah oui. Euh, et en plus, je le vois tout le temps. Mais est-ce que vous voyez régulièrement. Ah, mais elle m'embête, celle-là. Ah. Euh, et ensuite, comme par hasard, donc c'est un truc que vous ne voyez pas faire. C'est-à-dire, ça ne vous. Et comme par hasard, c'est la nuit quand vous dormez. Et jamais, vous voyez, comme si... Hop, elles disparaissaient. Jamais vous les voyez, jamais. Et, et, et vous avez acheté cette idée. C'est assez incroyable. C'est pour vous dire aussi que quand on a nos têtes... Alors, vous avez vos têtes culturelles. Et puis, voilà, vous en avez peur, vous ne l'aimez pas. Et là où on n'est pas aidé aussi, c'est qu'un des rares animaux non humains à venir vivre chez nous, alors qu'on a repeint, on est allé chez Ikea, tout est nickel, on a tout fait, tout ça... Et un jour, on pousse un meuble et qu'est-ce qu'on voit ce gros truc Donc, ça ne les aide pas. C'est vrai qu'elles vivent certaines espèces, parce qu'il y a plus de 1600 espèces en France, il n'y en a que quelques-unes qui vivent dans les maisons. Euh, et celles-là sont assez grosses. Et du coup, c'est vrai que c'est le coupable tout désigné. C'est aussi un peu pour ça que vous dites, voilà, aussi incroyable soit-il, c'est-à-dire que vous n'avez pas de preuve, hein, vous ne l'avez jamais vu faire, et comme par hasard c'est la nuit quand vous avez les yeux fermés, et eh bien, comme elles vivent dans les maisons, vous dites, bon, alors qu'en fait, 9 fois sur 10, en gros, je vous la fais courte, c'est un moustique, c'est une piqûre de moustique pour laquelle vous avez plus réagi que d'habitude. Alors, le truc qui est pire dans l'histoire, c'est que ni les pharmaciens, ni les médecins n'ont fait arachnologie pendant leurs études. Et pourtant, certains d'entre eux, alors qu'il n'y a évidemment pas le selfie de vous, vous n'arrivez pas à la pharmacie, avec un selfie de vous, regardez là, vous là, voyez là, et la bête là, coincée dans votre repos avec ses huit yeux là qui vous regardent et qui regardent la, la, la photographie donc vraiment la preuve quoi jamais aucun médecin ou pharmacien voit ce truc là, et pourtant ils se permettent de dire oui c'est une piqûre, ils colportent eux-mêmes des idées reçues et alors certains médecins me disent oui mais les, les, les patients veulent avoir une réponse, ça les rassure tout ça bah, oui mais enfin bon, nous derrière euh, les arachnologues rament derrière hein. Donc, ils n'ont pas fait arachnologie, donc ni la personne, la première personne qui vous avait dit euh, c'est une piqûre d'araignée, ce n'était pas un, un ou une arachnologue. A priori, non. Sinon, euh, ça, se, ça se saurait. Euh, et ni un médecin ni un pharmacien n'a euh, fait arachnologie. Donc la source est bof. Elle n'est pas fiable. C'est d'ailleurs une excellente école de la pensée critique, cette histoire de pensée de, de, de de piqûres d'araignée, parce que, ben déjà, bien c'est quoi la source c'est quoi ça Et puis surtout, c'est quoi ta preuve Est-ce que tu as une preuve J'ai vu une licorne rose dans le jardin, tu as une photo ou quelque chose Je me suis fait piquer par une araignée, ah bon, je n'ai jamais vu faire, est-ce que tu as, as la photo de la bête en train Non, jamais, jamais, on n'a pas la preuve. Donc les sources sont foireuses, là on n'a pas la preuve. Est-ce que les araignées sucent le sang non, vous ne le savez peut-être pas, mais non, elle ne suce pas le sang. Donc, se dire qu'il y, y a un truc qui ne suce pas le sang. Et puis, de penser qu'elle viennent la nuit nous mordre, c'est un peu... Oui, mais elle est passée, j'ai bougé. C'est un peu comme de penser... Parce que euh, des blattes, par exemple, ou les cafards, on en parlait tout à l'heure, voire les grillons du foyer, ils ont des petites mâchoires, eux aussi. Donc, c'est un peu comme si vous pensiez qu'eux euh, passent sur le lit et disent, tiens, tiens, hop, je te mords. Alors, regarde, tu as vu, j'ai une morsure de grillon, là. Alors, bon, comme ils n'ont pas de venin... Euh, mais c'est aussi incroyable de penser ça, qu'une qu bête comme ça, qui ne suce pas de sang et qui ne mange pas d'humains, vienne vous mordre la nuit euh, un peu pour rien. Alors En plus, euh, quand vous bougez dans le lit, bah, même si une araignée passait dans votre coin, ça arrive, bah, elle, elle s'en va, elle a plein de capteurs sur le corps qui lui, qui lui fait sentir que vous bougez, la chaleur, le courant d'air, etc. C'est aussi pour ça, mais je ne devrais pas vous le dire, parce que vous allez le retenir qu'on ne les avale pas la nuit. Vous imaginez rentrer dans ce conduit chaud là, avec les, les vents non, c est, c est, ça, ça n'existe pas. Euh, et, puis, euh, et puis, on les déteste, donc on achète cette idée malgré toutes ces, toutes ces, ces fake infos. Enfin, vous voyez, c'est complètement... Tout est un fox. Si on creuse bien, en fait, si je vous creusais, mais parce qu'on appelle ça parfois un questionnaire épistémologique, c'est comment vous croyez ça Et si je vous triturais les vers du nez bien de façon... Oh, au bout moment, vous me direz, oui, effectivement... Euh, et il y a un truc pire, que j'ai oublié, c'est que personne au monde ne peut identifier un bouton seul comme ça. Ce n'est pas possible. Vous et moi, on se fait piquer là par un moustique, on n'a pas le même bouton. Pourtant, la même espèce, la même dose d'anticoagulants, tout ça, tout ce que vous voulez, on n'a pas forcément le même bouton. Il y a des, des piqûres de moustiques qui, sont, qui se ressemblent, qui sont un peu récurrentes, mais de temps en temps, voilà, en fonction de plein de choses, de plein de critères. Donc, en fait... Enfin, D'ailleurs, ce serait génial. Est-ce que vous avez déjà vu un catalogue de boutons à la pharmacie Genre, oh, je peux le prendre, c'est gratuit. Oui, oui, prenez-le comme ça, voilà, 2 cm, rose pâle. Non, parce qu'on réagit tous de façon différente aux insectes et non pas aux arachnides qui viennent sucer notre sang, qui viennent nous piquer et sucer du sang. C'est impossible. Donc, quelqu'un qui vous dit un bouton comme ça, tout seul, au milieu de rien, sans aucune preuve, il vous dit c'est ça vous partez et vous dites, merci, je vais changer de médecin. Je sais que c'est compliqué, mais ce serait idéal. Euh, et donc, dans ce cas-là, on dit que n'imaginez pas, pas des trucs insensés. C'est-à-dire le truc que j'ai jamais vu mordre, l'araignée, qui viendrait comme ça. N'imaginez pas les trucs trop coûteux intellectuellement. Essayez de rester dans la raison. C'est ce qu'on vous invite à faire en pensée critique. Et du coup... Chercher l'hypothèse la moins coûteuse, la plus facile, la plus évidente, la plus facile. Euh, c'est que, parce que quand je dis mais alors qui, c'est que c'est une piqûre de moustique pour laquelle vous avez plus réagi d'habitude. Ça, c'est plausible. Oui, les femelles moustiques nous cherchent. Oui, elles nous font des boutons. Oui, parfois on a des boutons plus gros. Bien sûr que oui, ça, c'est pas coûteux intellectuellement. Ça, c'est OK. Alors éventuellement, ça peut être une simuli, un phlébotome euh, ou un ceratopogonidé. Éventuellement, si vous me dites, tiens, François, j'ai une piqûre de ceratopogonidée ou de phlébotome. Ouais, ok, c'est possible, t'es allé dans quel coin, mais en tout cas, c'est des insectes, tu sors de sang. Ça, c'est possible. Ça peut aussi, éventuellement, être une punaise d'Elie, bien sûr. Mais ça, on sait quand on en a. Ça pouvait être une puce. Voilà, la puce de l'homme, mais elle a quand même disparu. Ça pourrait être un... temps. J'en profite pour vous montrer les plus beaux yeux du monde de l'entomologie. J'ai jamais vu des yeux aussi incroyables. On voit, on voit rarement un temps aussi, gros, une temps aussi grosse, mais quand on prend une loupe, on les voit même de plus près, une petite loupe d'entomologiste, et là, on, on reste complètement interloqué par les yeux de temps. J'en profite. C'est complètement subjectif, évidemment, mais bon, je les aime bien. Éventuellement, on peut se faire mordre par un temps, parce que c'est le même principe que les moustiques, ou par quelques, il y a quelques petites punaises, des anthocoryses qui piquent, des mouches charbonneuses, ça peut arriver. Une tique, bon, je suis sympa, je vous mets des arachnides. Et puis éventuellement, en août, pas forcément en août, on peut se faire mordre par des aoutins. Alors il y a parfois... Euh, quand on a, on a euh, plein de petits il pourrait y avoir des indices par exemple plein de petits boutons rouges sous les bras ça pourrait être des puces c'est comme ça, ça c'est un peu une marque de fabrique mais le bouton tout seul c'est impossible et puis ça, les crochets ne, ne, ne marquent pas aussi forcément à chaque fois euh, c'est bon pour euh, cette fake news de, des araignées on va essayer de les bon, je vais en parler après je viens sur euh, cette euh, propension qu'ont nos cerveaux, toujours dans nos biens de raisonnement, de faire une corrélation entre deux événements. Et là, la corrélation qu'on fait, c'est présence d'insectes autour d'une ampoule, on est dehors, et piqûre de moustique. Ting, ting, ni une, ni deux, vous associez les deux trucs, vous dites, bah, c'est ça. Vous, mais là, votre cerveau fait une erreur, il oublie le facteur confondant. C'est hyper facile et c'est un peu comme ça qu'on est fait de faire des corrélations entre deux événements. Alors bien sûr, souvent ça marche. Hein, quand vous touchez, vous avez une ampoule, vous approchez la main, c'est chaud. Bon, bah là effectivement c'est l'ampoule qui apporte la chaleur. Il y a plein de fois, c'est ok. Pareil, il y a du soleil, il fait chaud, la corrélation est bonne. C'est effectivement le soleil qui nous chauffe. Donc il y a plein de corrélations qui sont, qui sont tout à fait ok. Mais pas toujours. Alors il y a un site qui les recense toutes, donc du coup on pense que les moustiques sont attirés par la lumière. Il y a un site qui recense euh, toutes les corrélations improbables qui, qui, qui, qui puissent exister. Alors je vous, je vous donne un exemple. Dans le département du Maine, aux états unis le, le, moins on consomme de, de margarine, moins on divorce. J'espère que les fabricants de margarine n'ont pas changé leur, leur façon de... Donc c'est un site... Est-ce que je le fais apparaître Non, pardon, j'ai oublié son nom. C'est un site... Vous, si vous tapez corrélation improbable, c'est à, à mourir de rire parce qu'il y a euh, présence de Nicolas Cage au cinéma et corrélé... Ça y est, j'ai encore oublié. Et corrélé avec un truc. Mais vous voyez, c'est vraiment extrêmement corrélé. Alors là, quand je vous dis ça, vous rigolez tous là, sur le truc, mais en revanche, pour le moustique, vous, vous l'avez fait. Parce que, euh, ben voilà, mais parce que personne ne vous a dit, attention, corrélation, euh, ce n'est pas toujours la même cause. En fait, il y a souvent, parfois, un facteur confondant. Et en fait, si je vous pose la question, pourquoi, pour, qu'est-ce qui, qu qui attire les moustiques dans la vie Les humains Oui, vous le savez. Est-ce que vous êtes des Lumières Ah, pardon il y, y, y a des lumières dans la salle. Alors, attends. Ok, euh, on peut éteindre la lumière pour vérifier ou... Non, ok, je, je rigole, je connais la réponse. En fait, c'est vous le facteur confondant. C'est vous qui attirez les moustiques, pas la lumière. Et d'ailleurs, si je creuse, pareil, comme l'araignée tout à l'heure, si je creusais bien, ah bon, d'accord, les moustiques sont attirés par la lumière, et donc la nuit, quand tu fais te piquer euh, trois fois, que tu n'en peux plus, que tu n'as qu'une envie, c'est de la tuer, cette femelle là, qui t'énerve... Eh tu pas qu'elle soit attirée par la lumière de la lampe de chevet que tu as allumée pour essayer de la, de la tuer Est-ce que ce serait pas formidable qu'elle vienne tourner comme une imbécile autour de l'ampoule, là, comme ça Ce serait pas génial Ou alors, est-ce que tu as déjà essayé d'allumer dans le couloir ou de mettre une lampe dans le couloir Est-ce que, du coup, au moment où il y a les moustiques, c'est nickel, il ne se passe rien Non, en fait, vous le saviez que les moustiques n'étaient pas attirés par la lumière. Euh, c'est votre gaz carbonique, votre chaleur, c'est vous qui les attirez, et ils ont plein de capteurs... Et alors, en, effectivement, donc, je vais y venir, donc, les moustiques euh, ont plein de choses pour, euh, euh, qui permettent de vous repérer, des antennes, alors ça, c'est des antennes de femelles, mais prises en gros plan, donc c'est pas aussi plumeux, ça a l'air plumeux, mais c'est beaucoup moins que celle des garçons. Euh, elle a ses antennes, elle va sentir le gaz carbonique, avec ses yeux, elle voit les infrarouges, elle va voir la bête chaude, et tout, etc. Et puis c'est vrai que souvent, dans un lit, il y a deux grands singes. Euh, et là... Euh c'est souvent... Alors, il y a des espèces qui aiment bien les vieilles odeurs de fromage pourri. Non, ce n'est pas l'espèce commune. Je ne suis pas sympa pour celles et ceux qui se font piquer le plus que d'habitude. Donc, ce qui se dit, c'est qu'effectivement, on a des pots, l'odeur, mais très proche, l'odeur spécifiques de notre peau les attirer, mais ce n'est pas parce qu'on a mangé une glace à la vanille ou qu'on a le groupe tel groupe sanguin, etc. etc. Effectivement, il y a des personnes qui ont des peaux qui attirent plus certaines espèces. Parfois, la transpiration peut aider. Mais ce n'est bon, pas forcément évident. Puis après, il y a aussi l'individualité qui sera difficile à expérimenter de chaque femelle. Et de la même façon... donc J'arrête bientôt hein Oui, ok. Euh, les araignées rentreraient en, maison en, en, en hiver dans les maisons. Là, vous avez un peu l'impression que je vous prends pour des fous ou des folles, non Parce qu'il y en a qui sont vraiment... En fait, quand vous voyez ça dans le, en ce moment, en automne ou en septembre, dans le salon, en fait, c'est un peu normal. Votre cerveau fait aussi une mauvaise corrélation entre deux événements. La saison, le froid qui arrive, et d'un seul coup, cette araignée qui est là. Ni une ni deux, je fais le lien. Mais est-ce que vous avez. Euh, est-ce que, si, est que vous pensez que l'araignée comme ça, elle a froid, hein, et puis d'un seul coup, elle attend que vous ouvriez la porte ou la fenêtre, et hop, elle se jette comme ça, et pof, elle se retrouve dans le salon. Bon, il y a quelques bêtes quand même qui cherchent des, des abris, comme des coccinelles ou des punaises, et qui peuvent rentrer chez vous en hiver, qui cherchent des grottes. Bon, alors elles sont bien embêtées parce que la grotte est chauffée, du coup, elles n'arrivent pas à se mettre en, en veille. En revanche, chez ces araignées, ce n'est pas le cas. Le facteur confondant, c'est-à-dire le truc en fait, que vous, auquel vous ne pensiez pas, qui, qui est lui corrélé à sa présence, c'est la, la maturité sexuelle des mâles. Et C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous savez reconnaître un mâle d'une femelle araignée Et ici, vous, vous voyez les, à l'avant, là, il y a comme deux petites boules, vous les voyez on va les voir ici parce que parfois ils sont piégés dans les éviers. Est-ce que vous voyez là à l'avant, il y a des espèces comme des petites antennes, mais ce pas des antennes, et il y a des petites boules au bout Il n'y avait pas ça sur la femelle que je vous ai montré tout à l'heure, parce que c'est que les garçons. Ce que je veux dire, c'est qu'à l'automne, en fait, la grosse araignée que vous avez vue et que vous pensez qui arrive de l'extérieur, en général, c'est un garçon, parce que les garçons sont mûrs sexuellement, et c'est à ce moment-là qu'il quitte sa toile, la toile qui était caché au seul endroit où vous ne passez pas l'aspirateur, au seul endroit où vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a une énorme araignée, et bien si, il y était, et bien c'est à ce moment-là qu'il la quitte et qu'il va chercher une fille, et là, c'est à ce moment-là que vous la voyez. Mais cette araignée était déjà chez vous. Alors bien sûr, elle est arrivée un jour chez vous, mais c'est plutôt quand elle était petite, avec des bûches, un vieux meuble, etc. Mais ce n'est pas quand elles sont adultes comme ça. Parce que son habitat, c'est chez lui. C'est chez vous. Euh, donc après, vous avez là à ce moment-là, maintenant que je vous ai dit ça, donc il était chez lui, enfin chez vous, enfin chez lui, euh, bon, je ne sais plus d'ailleurs. Après, vous avez deux attitudes possibles. Euh, alors il y, y a différents degrés de, de bienveillance, même si je n'aime pas trop ce mot, mais il y a euh, le degré niveau zéro, c'est... Ah, Débarrasse-moi de ce truc, ou vous vous en occupez. Bon là, c'est zéro, on est d'accord, dans la bienveillance, l'empathie, on peut faire mieux. Le, alors souvent on me dit et là je pense qu'il y en a quand même certains ou certaines d'entre vous on me dit ah non mais moi je les tue pas, je les mets dehors Ah sympa, ok donc là on passe au stade 1 de l'empathie, c'est ouais, chouette c'est déjà pas mal mais en revanche euh, dis-toi bien que c'est comme si je t'avais pris de quimper et hop je te mettais dans la forêt d'Alençon et, et voilà, il fallait que tu refasses ta vie, tu n'as jamais vu un arbre de ta vie, tu n'as jamais vu une herbe de ta vie, elle vivait chez vous dans du meuble Ikea ou un vieux meuble de... de et elle se retrouve dans l'herbe dans humide, avec plein de dangers, plein de trucs. l'horreur euh, je ne voudrais pas être à sa place. Bon, mais c'est quand même un. Voilà, vous ne tuez pas un animal non humain pour vous déstresser, c'est déjà pas mal. Bon, le stade 2, évidemment, c'est de prendre ce garçon qui a été piégé dans l'évier dans ou euh, quelque part, ou dans la douche, c'est de le prendre comme vous voulez, avec un verre, ok, pas à la main, d'accord, mais... Hein. Et vous le laissez chez lui, vous lui dites bah, « Tiens, va chercher une fille, parce qu'en plus, je sais que vous allez faire des enfants. » Ils vécurent heureux pas très longtemps et eurent beaucoup d'enfants. Et que tant qu'il y a des araignées chez vous, ça veut dire qu'il y a des trucs à manger. Pas des humains ou des humaines, hein. et des non-humains. Donc ça veut dire qu'il y a des bestioles chez vous qui les nourrissent parce que ces animaux ne sont que prédateurs. C'est-à-dire qu'ils vont manger des cloportes. Je ne sais pas qui n'aimait pas les cloportes. Ils peuvent manger d'autres araignées, d'ailleurs, elles peuvent se tuer entre elles. Et puis l'araignée qui est au plafond, qui est une autre espèce, peut choper des mites des... ou des moustiques. Et je vous replace les espèces du début là. Hop euh, donc ça c'est le 2, vous le laissez chez vous, alors 3, après on en peut en imaginer plein, on peut lui donner un prénom, euh, le stade 4, on la prend, on cherche avec lui une fille, on l'aide, alors là, je passe jamais l'aspirateur ici, elle doit être là mon petit coco, et hop, vous voyez, on peut aller très très loin, j'ai des familles qui ont donné des prénoms et tout. Non mais déjà, si vous passez juste un degré, un petit stade, c'est déjà extraordinaire, ce serait déjà extraordinaire. Bon j'accélère, j'ai fait une petite vidéo, comment euh, se débarrasser gentiment du araignée et l'avantage, c'est que je ne vous demande pas de le faire à main nue, mais à la fin, j'avais demandé à mon fils de toucher l'araignée. Et du coup, on voit comment elle se comporte. Parce qu'il y a aussi un problème, on a aussi un problème souvent, c'est que comme on ne les connaît pas, ces petites bêtes, on ne sait pas trop comment elles se comportent. Donc on a l'impression que si on touche une araignée, elle va venir, voyez, comme la, la, la guêpe qui voulait nous piquer tout à l'heure. On... Et du coup, de voir comment elle se comporte, et en fait, elle part à l'opposé de la main toujours, bah, elle s'en va, elle a peur de nous, bah, du coup, ça peut, ça peut vous aider. Bon, et vous l'aurez compris, et je termine avec ça, c'est qu'on a nos têtes. Et ça, ces pauvres insectes en pâtissent beaucoup. Euh, c'est que ces insectes, qui sont pourtant les plus risqués de France, on les adore, on les aime. On les aime, mais vous savez pourquoi Pour leur voler leur miel. Alors que... Donc la, ma télécommande ne marche plus. La voilà. Donc on va gentiment leur prendre la nourriture qu'elle fabrique ça permet de, de survivre en été, s'il fait mauvais, et tout l'hiver. Le miel, en fait, c'est une, une nourriture de substitution s'il n'y a pas de fleurs. Parce que les abeilles domestiques ne se mettent pas en hibernation en hiver. Elles, restent, elles arrivent à maintenir une certaine température. Et ça, c'est très rare dans le monde des insectes. Et, mais en revanche, c'est une période où il n'y a pas de nourriture. Donc, elles n'ont pas migré. Par exemple, l'évolution ne les a pas fait migrer comme plein d'insectes. Il y a plein d'insectes qui migrent quand il n'y a pas de nourriture. C'est comme les oiseaux. C'est la nourriture qui fait, partir les, les, qui fait partir certaines espèces. Et donc là, elles, elles, elles, elles restent vivantes, mais du coup, elles ont, comme il n'y a plus de nourriture, surtout si c'est tout plein de neige autour, la nourriture de l'hiver, c'est le miel. Donc on a nos têtes, celle-là, on l'adore, et celui-là, on le déteste. Et ça, en fait, ce n'était pas évident pour moi au début, parce que j'avais aussi un peu mes têtes. Il y a des espèces protégées rares qu'on adore et puis, les espèces banales, les pigeons parisiens, personne ne les regarde. Mais Imaginez si on fait ça avec nous. On est aussi banal qu'un pigeon parisien. Excusez-moi, nous excusez -moi, on est aussi banal J'ai un petit doute. Euh, et, euh, et en fait, qu'est-ce que c'est que cette façon d'aimer la nature On se dit tous, j'aime la nature, la biodiversité, mais c'est voilà, merveilleux, il faut laisser faire la nature, tout ça. Alors, on aime l'abeille et on déteste le frelon à pâte jaune mmh. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai amené vers l'individualité des insectes. C'est ça qui me semble une bonne piste pour mieux les protéger et mieux les regarder. Parce que si on reste sur le concept d'espèce, eh ben, on peut euh, avoir des raisonnements un peu bizarres. C'est comme les chasseurs, ils aiment sincèrement les chevreuils. Mais en fait, ils aiment le concept de l'espèce chevreuil, pas de l'individu. S'ils si étaient persuadés que l'individu souffre, a envie de vivre comme lui, et tout, ben, il, ce serait plus difficile de tirer. Alors que quand il tire, il pen, il, ça ne va pas faire partir l'espèce. Vous me suivez Et en fait, les chasseurs ou, ou les apiculteurs, ce qui, ce qui, ils sont sur un concept d'espèce. Vous voyez, tant qu'il y a de... Voilà, je peux tuer des frelons, il y en a plein. Mais pas sur le concept d'individu. Donc vraiment, j'invite de plus en plus à, à être, faire le, le, des ponts entre une éthique environnementale basée sur l'espèce, avec... Euh, vers une éthique animaliste un peu plus basée sur les individus, puisqu'en fait la réalité c'est que nous sommes entourés d'individus, la réalité dans cette salle c'est que ce sont plein d'individus, alors que l'espèce c'est plutôt un concept auquel on appartient tous là, dans cette salle. Et donc ce sera un peu bizarre. Et du coup, le fait d'avoir... Alors bien sûr, pour moi, c'est évident. Mais en fait, là, maintenant, je suis complètement dans ma subjectivité. Mais je trouve cette mouche domestique, c'est vraiment la, la, la, une des espèces les plus communes du monde. Bah là, prise en gros plan sur le site d'Antomar, je la trouve absolument magnifique avec ses poils. Puis finalement, je trouve cette coccinelle un peu plus banale. Mais je suis complètement dans la subjectivité. Mais on a quand même nos têtes. Et c'est vrai qu'une euh, grande partie des problèmes liés aux insectes qui leur collent au bas, et j'insiste encore là-dessus, c'est que beaucoup d'espèces sont discriminées. On, a nos, on préfère certaines espèces à d'autres. On parle de, de spétisme. Et bien sûr, on reste encore très violent avec le frelon à pas jaune, avec ceci, avec cela. Et du coup, bien sûr qu'on ne peut pas passer de... Alors, si on passe du stade 0 au stade 4 ou 6 d'un seul coup, mais déjà, si on, on, on, prend, un petit, si on prend une petite marche, c'est déjà énorme, parce que c'est très compliqué de changer du jour au lendemain comme ça. Mais en tout cas, c'est une invitation, euh, ce soir, vous l'aurez compris, à bien réfléchir et mieux réfléchir, à être moins victime de nos biais, euh, avant d'agir. Voilà. Je vous remercie.